Début de l'atelier, neuf principes pour soutenir l'apprentissage à distance ou à deux mètres. Nous sommes toutes et tous depuis quelques semaines déjà, presque six ou sept semaines ou huit semaines, ça dépend où on est, dans quelle région on est, dans quel coin du pays. On a quelqu'un à Jérôme qui vient, qui est à Dallas en ce moment. Mais oui, donc, tout dépendant où on est, ça fait plusieurs semaines que nos cours d'école sont fermés. C'est triste. Nos écoles secondaires sont désertées. On dirait qu'elles sont mortes. C'est est tellement triste. On, on, vit, on vit toutes sortes d'émotions reliées à ça. Ce n'est pas toujours évident. À nos parcs, nos parcs où nos enfants vont jouer, habituellement, on a l'air d'une scène de crime. On est traumatisé quand on voit ça. C'est ouf. Euh, on se dit dans quel monde on vit. Tout ça a basculé hein, en, en quelques jours seulement. Et. Euh, ça provoque en nous toutes sortes de réactions, d'inconfort. Et imaginez-moi où j'habite, derrière chez moi, il y a un stationnement municipal, de, donc d'un bureau municipal, et il y a deux semaines, trois semaines environ, ils tenaient une réunion dans, la, dans le stationnement, les gens à deux mètres de distance, entre leurs automobiles, et ils tenaient cette réunion. Donc des phénomènes qu'on n'a jamais vus, il y a toutes sortes de phénomènes auxquels on est exposé, qui sont complètement nouveaux, qui nous déstabilisent. On voit toutes sortes de choses. Euh, écoutez, là, le retour en classe dans, dans nos écoles, les élèves doivent être à deux mains. Euh, donc, on voit ici une classe, une petite classe, une orthopédagogue qui va accueillir ses élèves, quelques élèves, donc, euh, qui va devenir titulaire, donc transformer son travail, accueillir quelques élèves. Et là, ça, ça, on est dans un drôle d'état, c'est tellement inhabituel, ça nous déstabilise complètement. Ben, écoutez, on peut avoir parfois des moments euh, quand même drôles ou amusants, euh, transformer son pupitre en en une cabane pour une petite maison pour aller lire avec un petit tapis au sol, puis faire, faire en sorte que cette, cette situation qui peut avoir l'air un peu étrange puisse redevenir un peu normale ou sécurisante. On, on fait preuve de beaucoup de créativité, d'imagination. On est tout le monde depuis six semaines en train d'utiliser la visioconférence, s'approprier ces différents outils, euh, moi, je suis chanceux parce que dans mon équipe, vous voyez, au centre, euh, en bas, c'est Alexandre qui me connaît, mais avec moi. Là, on est, moi, je, on, je travaille, Alexandre et moi, on travaille avec une équipe de personnes qui sont distribuées à différents endroits. Au Québec, on en a Mélissa en haut à droite, là, qui est à, sur la rive nord de Montréal, euh, Annie et, Marge, et Marjorie, qui est Marjorie, qui est au centre, Annie en bas à droite, qui, qui elles, sont dans la région de Québec. Euh, Marie-Soleil, Alexandre et moi, on est à Saint-Hyacinthe. Alors, on a un outil qu'on utilise très souvent pour faire de la visioconférence. On est habitué de faire ça. Quotidiennement, on travaille de cette façon-là ensemble. Alors pour nous, en termes de, de, de changement, ce que ça a changé, c'est le décor derrière nous. Hein? Avant, c'était le décor de notre bureau. Puis maintenant, c'est le décor de notre, de notre chambre, de notre, bureau, de notre salarium, de notre salle à manger, peu importe. Mais ça, ça change, mais ça, ça change des fois aussi notre perception de la réalité. On arrive à trouver de l'équilibre à être bien dans ça. Mais ça a amené aussi toutes sortes d'autres phénomènes. Par exemple, la visio, moi, ça en est servi. Moi, dans ma famille, on a fêté deux de nos enfants. Euh, c'est ma conjointe que vous voyez en haut, à côté de moi, en haut. Et on, a, on a fêté l'anniversaire de mon fils et de son fils à deux moments différents. À distance, on se fait un souper, on souffle les chandelles. Et puis, euh, on, on, fait toutes sortes, on a vécu toutes sortes de nouvelles situations complètement exotiques, je dirais, que, qui nous ont amené à vivre des émotions vraiment très variées et très différentes. Euh, on a même imaginé, vu des peluches en train de faire de la visioconférence. Imaginer, c'est... Toutes sortes de phénomènes. C'est ma conjointe qui est orthopédagogue qui a fait des livres pour, pour ses élèves pour lire à distance avec une application sur son iPad, le Book Creator. Elle a créé des petites histoires. Donc, elle a inventé une histoire. Puis, entre autres, dans son histoire, sa peluche, bien, va faire de la visioconférence avec ses amis. Alors, tous ces phénomènes-là nous déstabilisent et nous font vivre des émotions en dentiste. Écoutez, moi, depuis qu'on est dans cette situation-là, j'ai des journées où je suis vraiment motivé à fond, je veux changer, je veux tout faire pour euh, contribuer et puis aider. Puis le lendemain, bien, je peux me réveiller, puis je suis fatigué, j'ai le goût de rien, je suis démotivé complètement, j'ai goût de me rouler en boule. Puis, de, de, puis souvent, même à l'intérieur d'une même journée, je vais vivre ces émotions-là en dentiste plusieurs fois. Et quand je parle avec plein de monde, presque tout le monde à qui je parle me dit qu'ils vivent exactement ces émotions-là. Mais c'est normal de vivre ces émotions-là en dent de scie parce que tout le monde on vit dans un grand changement. On est, en, on est très déstabilisé parce qu'on est amené à vivre des émotions en denti de Cette situation-là de changement, de déstabilisation provoque chez nous des phénomènes, des, ré, des réactions émotives qui nous déstabilisent, qu'on ne comprend pas tout le temps et qui ne nous rend pas toujours aussi fonctionnels ou aussi productifs. Alors, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est qu'on prenne un petit peu de recul par rapport à tout ça pour essayer de se dire qu'est-ce qu'on peut faire, nous, comme éducateurs, ou surtout, qu'est-ce qui peut nous aider à guider les choix qu'on en fait. parce que je parle avec plein de monde dans les écoles en ce moment qui, qui ont dû se réorganiser pour faire de, de l'apprentissage à deux mètres dans les écoles ou qui font de l'enseignement à distance, et ça c'est très déstabilisant, mais on a peut-être besoin de prendre du recul. Pour faire ça, je, je propose un atelier où on va regarder neuf principes. J'ai publié un article il y a à peu près trois semaines, sur neuf principes. Et on va regarder ça, ces neuf principes-là. Mais avant d'aller regarder les neuf principes, je vous propose d'aller voir deux éléments théoriques. On sont illustrés par la pastille de la forêt et des feuilles, avant d'aller parler des neuf principes qui sont en bas. Je vais vous allumer deux éléments théoriques, un sur le fonctionnement du cerveau, l'autre sur la gestion des émotions, parce que ces deux éléments théoriques-là vont aider à expliquer beaucoup des neuf principes qu'on va voir par la suite. Alors, si on a besoin de les voir d'abord, donc ces trois éléments-là théoriques que je vais voir, le fonctionnement du cerveau, la gestion des émotions, et ensuite de ça, les neuf principes que je vais vous présenter, qui vont être le cœur de notre présentation. Puis à la fin, on va se garder un temps ensemble pour aller mettre en commun ce que nous, on pense qu'on peut faire à partir de ces éléments-là, pour mettre ça en pratique selon notre contexte, selon notre niveau d'intervention, vous êtes nommé tout à l'heure. On va se faire du travail collaboratif, c'est ce que je vous propose dans l'heure et demie qui va, qui va, qui va suivre. Ça vous va. Alors, on va juste vérifier si vous êtes capable d'utiliser le pouce en l'air. Ceux qui ont compris qui sont, que ça va, vous avez saisi le moment. Je vous invite à utiliser là, les, les, les les Oui, bravo, le pouce en l'air. Excellent. Ça veut dire que ça vous va, c'est clair pour vous. Excellent. Numéro un, merci beaucoup. Génial. Bon, vous avez, vous avez utilisé ces outils-là. On commence. Donc, les neuf les, les, les, les éléments de principe. Allons-y avec le fonctionnement du cerveau. Je vous parle du fonctionnement du cerveau, puis ce que, ce que je vous ai montré, c'est un élément de forêt. Hein? Mais le fonctionnement, les neurosciences nous ont amené beaucoup de connaissances au cours des dernières années, hein? les, les, je dirais les 15-20 dernières années, nous ont amené à mieux comprendre le fonctionnement du cerveau. Et euh, un des spécialistes au Québec, c'est Steve Masson. Steve Masson, lui, pour parler du fonctionnement du cerveau, il, il utilise la métaphore de la forêt. Ce qu'il dit dans le fond, c'est qu'un cerveau, c'est comme une genre de forêt dans laquelle on trace des sentiers. Donc, ce sont les liens, les liens qu'on fait entre nos neurones dans le cerveau. C'est comme des sentiers qu'on trace. Et ces sentiers-là qu'on trace dans notre cerveau sont, vont nous permettre d'améliorer, d'accéder à de l'information plus rapidement, Ils vont nous permettre d'automatiser des tâches, d'être efficaces à faire des tâches. En plus, on va utiliser des sentiers souvent, le même sentier. Plus on devient efficace à utiliser ces sentiers-là et donc on devient plus performant. Notre cerveau s'entraîne. Alexandre vient vous donner, euh, oops, je pense que c'est, euh, oui, c'est apprentissage des cerveaux. Alexandre vient vous donner un lien vers euh, euh, euh, l'article de Steve Masson qui explique ça, là, cette métaphore du fonctionnement du cerveau à partir d'une allégorie de la forêt, dans le fond. Le fonctionnement du cerveau, ça, ça me fait penser à une petite chose. Sébastien, c'est un de mes collègues, Sébastien, qui travaille au Récit. D'ailleurs, moi, je ne me suis pas présenté, je travaille au sein du Récit. Le Récit, c'est un réseau de personnes, de conseillers pédagogiques, conseillères pédagogiques partout à travers le Québec, qui soutiennent, accompagnent les, les enseignantes et enseignants, le personnel scolaire pour intégrer le numérique en classe. Alors, on se forme ensemble euh, au moins une fois par année. On était au Mont-Saint-Anne il y a une couple d'années, et Sébastien, euh, en fin de journée, fait une activité de course à pied, puis quand il vient pour partir... Bien, il est seul, les autres sont déjà partis avant lui. Alors, il décide de faire sa course à pied. Au bout d'une vingtaine de minutes, il décide de revenir sur ses pas. Puis en revenant sur ses pas, à un moment donné, il se rend compte qu'il ne retrouve plus son chemin. Il est perdu dans son sentier. Et là, il commence à se demander comment il va faire pour revenir. On est à la fin de la journée, le soleil est en train de se coucher, on est à la brunante. Et il commence à paniquer un peu, à se dire Pauvre les gens qui sont pris en forêt, qui sont perdus en forêt, ce n'est pas évident. Il, à... il dit Pourtant, je suis seulement à 15-20 minutes de mon point de départ, mais j'ai aucune idée où aller. Il est complètement déstabilisé. Mais heureusement, notre ami Sébastien a sa montre connectée qui lui permet de retrouver son chemin. Donc, à l'aide de son GPS dans sa montre, ça lui permet de redire « gauche, droite, gauche, droite, tu vas arriver ». Et là, finalement, il se retrouve à son point de départ. Pourquoi je vous parle de Sébastien? Eh bien, Parce que Sébastien, lui, est habitué de courir dans des sentiers en forêt près de chez lui, il y en a plein. Quand il court, il n'a pas à se poser de questions, il, il est tellement habitué d'utiliser ces mêmes sentiers-là que c'est des, des automatismes, il peut penser à sa journée, il peut penser à ses enfants, sa famille, il peut penser à son travail, il peut penser à plein d'autres choses, et il ne va jamais se perdre en forêt parce qu'il a utilisé ces sentiers-là très souvent. Mais notre cerveau, il fonctionne de cette même façon-là. Plus on utilise des sentiers souvent, plus on devient efficace à les, à, à les utiliser. Mais aussi, parfois, ça nous amène aussi à avoir de la difficulté à emprunter d'autres sentiers ou à discuter à voir de nouveaux sentiers alors qu'on en aurait besoin. Puis à ce moment, on est tous dans une situation de changement. Et ce qu'on essaie de faire, c'est de répondre à cette situation-là qui est complètement nouvelle. On l'a vu avec toutes les photos qu'on voyait. Ça, c'est juste quelques exemples. Il y en a des dizaines et des dizaines d'exemples comme ça auxquels on est exposé de nouvelles réalités, de nouveaux défis, de former à distance, d'enseigner dans une école à deux mètres de nos élèves, de les faire circuler dans l'école de façon sécuritaire et tout, et tout, et tout. C'est vraiment un casse-tête qui est vraiment complètement nouveau. Mais notre cerveau, lui, il voudrait utiliser les sentiers qu'il connaît bien pour répondre à ce problème-là. Mais parfois, Bien, ça ne fonctionne pas tout le temps. Ça, c'est ce que Olivier Oudé, Olivier Oudé, c'est un autre neuro spécialiste en neuroéducation, un français, hein, tu connais, euh, Jérôme. Et lui, euh, il, il, parle, il dit que l'intelligence, si on voulait définir l'intelligence, dans le fond, c'est la combinaison des automatismes, ce dont je vous parle depuis tout à l'heure, et de l'inhibition, c'est-à-dire la capacité à reconnaître que ma réponse automatique n'est pas la réponse adéquate dans ce contexte-là. Et donc, à m'arrêter puis à retrouver une nouvelle réponse, ou peut-être à modifier les automatismes que j'ai pour les adapter à la nouvelle situation. Mais ça, c'est pas mon cerveau. C'est il, il est dur pour lui de s'arrêter, puis de ne pas faire la tâche automatisée, parce qu'il est habitué d'avoir une réponse très positive, rapide, efficace, puis ça fonctionne bien. Donc, mon cerveau, il n'a pas le goût de faire de l'inhibition. Lui, il a le goût d'être automatique, de fonctionner, puis de, hey, je le prends le sentier que je connais, ça va bien, je suis automatique ». Donc Chacune et chacun d'entre nous, notre cerveau, il nous dit « fais ce que tu connais, vas-y, plonge, fais ce que tu es habitué de faire. » Mais peut-être que ça se peut que ce ne soit pas toujours. Puis peut-être que ce qu'on a besoin de faire, dans le fond, parce que c'est difficile, parce que notre cerveau, il voit des obstacles où il y aura peut-être un sentier, une nouvelle avenue à aller, mais il ne la voit peut-être même pas, il ne veut même pas la regarder. Notre cerveau, il, il, est un peu comme Sébastien, qui ne voit peut-être pas le sentier où il peut aller. Ou encore, peut-être qu'il y a des sentiers comme Sébastien qui n'a pas voulu emprunter, parce qu'il dit « si je m'en vais là, c'est abrupt, je vais travailler très fort, je vais revenir en haut, ça ne sera peut-être même pas le bon chemin. » Mais c'est la même chose, notre cerveau, il ne veut pas emprunter des sentiers trop difficiles, parce que ça risque d'être, il n'est pas sûr que ça va fonctionner à l'autre bout. Donc, savoir que notre cerveau fonctionne comme ça, ça nous aide peut-être parce que ça peut peut-être nous aider à faire en sorte que, au lieu de regarder, notre, de, parce que la solution pour faire de l'inhibition, pour trouver de nouvelles solutions, c'est peut-être simplement de tourner la caméra de bord. C'est de la faire, au lieu de regarder au portrait, de regarder au paysage et peut-être en élargissant nos horizons. Peut-être en partageant nos sentiers avec les autres, c'est quoi les automatismes des autres? Peut-être qu'on va trouver de nouveaux sentiers qu'on va pouvoir créer ensemble, tracer ensemble de nouveaux sentiers qui vont amener des réponses plus appropriées à la situation que l'on vit présentement. Donc, intelligence et combiner, inhibition, euh, c'est-à-dire automatisme et inhibition. Mais le cerveau peut nous jouer des tours parce qu'il veut nous entraîner dans le sentier qu'on connaît bien, même si ça se peut qu'en ce contexte actuel, ce ne soit pas la réponse la plus appropriée. Donc, faire attention à ça, c'est vraiment comprendre que notre cerveau fonctionne comme ça, c'est très utile en ce moment. Donc, premier élément théorique, est le fonctionnement du cerveau, Il c'est est une combinaison d'inhibition et d'automatisme plus on combine efficacement l'automatisme et l'inhibition, plus on peut, euh, puis même que Olivier Oudet dit, plus on est intelligent, plus on est capable de combiner automatisme et inhibition, plus on le fait efficacement, plus on est intelligent. Bon, on pourrait dire ça, une nouvelle définition dans le fond de l'intelligence. Alors, on va s'arrêter quelques instants pour euh, faire un petit retour sur cette première partie-là. Alors Je vais vous inviter, comme je vous l'avais dit tout à l'heure en accueil, pour ceux, celles et ceux qui étaient déjà arrivés, je vous invite à utiliser soit le clavardage pour répondre à ma question, ou encore à utiliser les outils d'annotation qui sont intégrés. Hein. Si vous allez dans votre barre de navigation, vous allez avoir l'outil « Annoter ». Alors, je vous invite à activer l'outil « Annoter » et à venir euh, choisir… Euh, euh, le mot, le, le, la fonction texte, et je vous demande en un mot, essayez de trouver un ou deux mots, là, je veux pas une longue phrase, en un mot ou deux ou trois, qu'est-ce que vous retenez de cette première partie sur le fonctionnement du le paysage? Alors, Marie-Josée, le format paysage, oui, hein? tournez la caméra de bord, première chose que tu retiens, très intéressant. D'autres éléments, vous pouvez écrire dans le diaporama, je gênez-vous pas, c'est la flexibilité, hein? donc oui, faire preuve de flexibilité, L'adaptation à la situation, s'adapter au nouveau contexte, effectivement, hein, de faire de l'adaptation. Chantal, tout à fait. Annie, adaptation, vraiment très intéressant. Euh, Jérôme, tu as parlé de flexibilité. Alors d'autres éléments, je vous demande de, de nous partager ça. Accepter le changement, Joanne. Oui, accepter le changement, ce n'est pas nécessairement facile. Hein. Alors, on, on veut l'accepter, mais on ne fait pas. C'est pas tout. Notre cerveau, il nous, peut nous jouer des tours. Le cerveau qui veut faciliter oui qui veut faciliter l'accès, qui veut faciliter en utilisant des automatismes. La combinaison d'automatismes et d'inhibition. Merci. La résilience. Oui, faire preuve de résilience, hein, c'est être capable justement de comprendre ce qui se passe dans notre cerveau. Euh, se laisser du temps. Oui, intéressant, Annie, hein, tout à fait. Se laisser du temps pour être capable de, de, de s'adapter à cette situation-là. Euh, avoir des habitudes nouvelles. Accepter la part du changement. Ouais, comprendre que notre cerveau, quand il résiste, qu'il a peur à du changement, bien, ça nous aide à l'accepter. Donc, effectivement, c'est très intéressant euh, comme, euh, comme idée. Euh, normal de résister au changement, oui. Se faire confiance, Chantal, euh, Sophie, donc normal de résister, c'est vrai, tout à peu. Accepter l'inconnu, de n'avoir aucun repère, accepter la peur du changement, oui, hein, il y en a qui, qui pointent ça en disant, oui, ça, euh, ça, ça vous rejoint. Euh, on peut utiliser aussi les crochets ou les autres éléments. Euh, euh, accepter l'inconnu de n'avoir aucun repère, donc tout plus avoir les mêmes repères, Nathalie, effectivement, c'est euh, de de, le plus, plus ardu pour les élèves rigides ou vivant avec des spectres de l'autisme. Tout à fait, Kim, Audrey, hein, tu as tout à fait raison, cette clientèle-là d'élèves qui, qui eux-mêmes, dans leur cerveau, hein, les automatismes, souvent, sont très efficaces, mais leur capacité à, à être flexible devant ces nouvelles situations-là, c'est très difficile, on le voit hein, dans leur fonctionnement du cerveau, c'est accentué énormément. Euh, euh, face à tout ça. C'est normal de résister au changement. Tout à fait, euh, Sophie. C'est tout à fait euh, se mettre en mode solution. Oui, hein, c'est vrai, se mettre en mode solution. D'ailleurs, ça, là, je vais en parler tout à l'heure, parce que, on, en fait, tu vas regarder, ça, ça c on peut savoir comment on se met en mode solution. Parce que c'est beau de dire se mettre en mode solution, mais il faut peut-être réfléchir à comment on peut arriver à se mettre en mode solution euh, pour être capable de passer au-delà au de ce qu'on a appris dans un premier temps, de ce que de ce qui nous vient d'emblée dans un premier temps. Alors, merci pour euh, vos, euh, vos, nombreux, euh, vos nombreux commentaires. Euh, je vais euh, sauvegarder euh, l'écran est enregistré. Donc, euh, je vais euh, effacer tous vos dessins, puis on va parce que sinon, ils vont apparaître dans la prochaine diapo encore. Alors, je vais effacer tous vos dessins. Merci de votre participation. Euh, merci, c'est très gentil. Euh, donc, on vient de voir le fonctionnement du cerveau. On s'en va vers maintenant la dimension de la gestion des émotions. D'abord, un premier élément que tout le monde on sait ça, on connaît ça. Je vous, je vous apprends rien, mais je fais juste un rappel. Ok D'abord, la différence entre une émotion ou des émotions ou des sentiments. C'est quoi la différence d'abord, les émotions, ce sont l'émotion, c'est un sentiment, euh, c'est un élément affectif. Euh, qui est très vif et intense, qui est, qui est sur le moment, qui arrive rapidement. En plus, si on le compare avec la courbe du coronavirus, c'est comme si on atteint rapidement le pic, puis que ça redescend rapidement ensuite. Alors qu'un sentiment, c'est plus comme quand la courbe est aplatie, la, le, le, le sentiment apparaît tranquillement, il s'installe, mais il dure longtemps. Hein? Donc, un sentiment, c'est plus basé sur des valeurs, sur des expériences vécues répétées. Donc, c'est plus de cet ordre-là. Comprendre les différents sentiments et émotions, c'est utile quand on est dans des situations de changement parce que ça, c'est actif, c'est agissant dans nos situations de, de changement et euh, des fois, ça vient nous jouer des taux. Et C'est pour ça que je vous parle de, de, la, de, la, de comment composer avec euh, les émotions. Actuellement, tout le monde, on a plein de défis à relever, hein, dans, soit dans nos écoles, soit pour de la formation à distance, soit pour euh, plein d'éléments cognitifs qu'on a à relever. Et souvent, vous avez peut-être remarqué, quand vous travaillez avec votre équipe école, par exemple, votre équipe de travail, euh, on échange entre nous, mais on, des fois, on a le sentiment qu'on est dans un dialogue de sourds, hein, que les uns disent une chose, l'autre dit, dit le contraire, puis là, tu dis ben, il me dirait qu'il n'a pas compris ce que je lui dis fait que je lui répète ce que je lui ai dit. Ensuite de ça, l'autre, il me répète ce qu'il qu m'a expliqué. Puis là, il dit coudon, il n'a pas compris ce que je viens de lui expliquer puis lui, il se dit ben coudon, il n'a pas compris ce que moi j'essaie de lui expliquer et on répète, on tourne en rond, puis finalement, on n'avance pas. Puis, on, a, on est frustré, on trouve pas ça, on n'est pas bien là-dedans. Alors, pourquoi ça, ça arrive? Bien, il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer ça. Mais parmi les raisons qui peuvent expliquer ça, il y a la dimension de la gestion des émotions, des, la présence des émotions et des sentiments. Souvent, dans ces situations-là, ce qu'on fait, c'est qu'on discute du rationnel, mais en fait, ce qui bloque, ce qui nous empêche d'avancer, c'est affectif. Mais on n'en parle pas. On ne dit rien là-dessus, on fait comme si ça n'existait pas. On continue. Et là, tout le monde, la semaine passée, dans les écoles, entre autres au Québec, était en train, en mode solution, à vouloir résoudre des problèmes logistiques, organisationnels, structurels et tout. Puis on dit, bon, qui va dans quel groupe, comment on fait ça, comment on organise la récré, la circulation dans les corridors, la cour d'école, et tout, et tout. On était très rationnel, mais c'est comme si les dimensions affectives étaient très présentes entre nous. Puis on a des tensions entre les personnes, mais on n'en parle pas. Puis ça, on ne les gère pas, on ne regarde pas ce qui arrive. Donc ça, j'ai vu, j'ai entendu, j'ai vu plein de témoignages de ça un peu partout. C'est très présent parce qu'en fait, ces émotions, ces sentiments-là viennent vraiment, vraiment foutre le bordel. Ils viennent vraiment empêcher le rationnel de vraiment être effectif et de fonctionner parce qu'ils viennent en choc entre nous parce qu'on ne les gère pas. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour gérer ces dimensions affectives qui sont présentes sans entrer dans de la pop psychologue de, de, de ou encore de faire... Euh, euh, euh, juste un fouillé d'émotions là Bien, la première chose première étape puis là il y a plusieurs personnes qui nomment ça autrement là moi j'appelais ça nommer il y en a qui parlent d'identifier il y en a qui parlent d'autres verbes mais je vais pas parler je vais utiliser le verbe nommer okay? nommer premièrement être capable de nommer les émotions qui sont en présence ou les sentiments qui sont actifs ça aide à, à, à, à passer à une étape suivante tout à l'heure vous avez peut-être remarqué hein, quand euh, quand je vous ai présenté toutes les images au début, avez-vous remarqué que j'ai nommé plein de sentiments, d'émotions déstabilisantes, ça nous crée des craintes. Puis tout à l'heure, même quand on parlait du fonctionnement du cerveau, il y en a qui parlaient des craintes, des peurs, de, etc. Et tout, toutes ces émotions-là, ces sentiments-là, on se sent dépasser, on sent, sent qu'il y a de l'injustice, on sent qu'il y a ci, on sent que ça. Puis là, quand on dit c'est injuste ici ou ça bien, on a l'impression qu'on parle du rationnel, mais en fait, ce n'est pas du rationnel dont on parle. On parle du sentiment. Ah, d'être capable de nommer, de faire nommer, de... c'est vraiment important d'être capable de mettre des mots. Et ça, c'est tout aussi vrai pour être capable de permettre aux autres de nommer leurs émotions ou leurs sentiments, mais d'être capable que moi aussi je nomme mes sentiments puis mes émotions. Si moi, je ne suis pas conscient, je n'arrive pas à nommer, à reconnaître que je vis ou je ressens ces émotions-là, ces sentiments-là, ça va venir affecter le fonctionnement de mon cerveau, mais je n'en pas le contrôle. C'est mes émotions qui vont contrôler mon cerveau et non pas moi qui va contrôler mes émotions. Donc, c'est vraiment très important d'apprendre à nommer, donc les, il y en a qui m'ont dit identifier », c'est peut-être reconnaître les caractéristiques en moi qui font que ben peut-être moi je suis pressé, j'ai hâte d'avancer, je suis tanné de me faire arrêter par mes collègues qui ont l'air d'avoir peur, ou qui sont, nanana, ou etc., ou qui sont dépassés. D'être capable de nommer ces émotions-là, autant pour les autres que pour moi, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de les reconnaître. Les reconnaître, mais là, il y en a qui vont appeler ça aussi d'autrement. Il y en a qui vont parler de normaliser. C'est-à-dire, en fait, c'est de dire que c'est normal de ressentir ces éléments-là. Avez-vous remarqué tantôt, en début, quand je vous ai nommé toutes ces émotions-là, après ça, j'ai dit, c'est normal qu'on ressente ça. Quand on est dans du changement, on vit tous des émotions en dents de scie. C'est tout à fait normal de ressentir ça. Le fait de nommer et de reconnaître, c'est-à-dire de rendre valable, euh, Tina Montreuil, une chercheuse en, en, en, en psychologie éducative à l'Université McGill à, à Montréal, elle a dit qu'il s'agit de normaliser les sentiments et les émotions. C'est-à-dire de, de permettre aux gens de, de comprendre que ce qu'on ressent, c'est normal de le ressentir. C'est-à-dire qu'on n'a pas apporté un jugement de valeur sur le fait de ressentir ou pas un sentiment ou une émotion. Un sentiment et une émotion, il arrive, il émerge, il est là, ce qu'on peut faire, c'est composer avec. Mais on ne peut pas l'empêcher d'exister. Il existe, il est là. Et Juste le fait de dire qu'on arrive à mettre un mot, des mots dessus, qu'on arrive à dire que c'est normal de ressentir ça, ben on a déjà le trois quarts ou le deux tiers du chemin de fait pour être capable d'être en mode solution, comme on disait tout à l'heure. Parce que si on nomme pas, puis qu'on ne reconnaît pas ces émotions-là, puis ne les rend pas valables, on ne dit pas que c'est normal, acceptable qu'on vive ces émotions-là, ben on a de la difficulté à passer à une étape suivante, c'est-à-dire celle de pouvoir les prendre en compte. Les prendre en compte, ça veut dire quoi Mais ça veut dire de trouver ensemble des solutions pour relever les défis ou les besoins qui sont sous-jacents à ces émotions, ces sentiments-là. Si ces émotions-là, ces sentiments-là émergent, ben c'est parce qu'il y a des besoins auxquels on n'a peut-être pas répondu, ou parce qu'il y a des défis qu'on n'arrive pas à relever, ou encore qu'on rencontre des difficultés puis que ça nous déstabilise. Donc ces émotions-là ne sont pas dans le vide, ils ne sont pas là pour rien, ils ne sont pas là. Donc, si on dit qu'ils sont valables, qu'ils sont normales, c'est parce qu'il y a quelque chose qui va avec. Comment on peut trouver des solutions pour les prendre en compte C'est quoi Soit en mobilisant les personnes pour dire qu'est-ce que tu peux faire pour, face à ça, ou encore demander est-ce qu'il y en a d'autres qui ont vécu quelque chose de semblable, ça a été quoi vos solutions quand vous avez vécu ça Mutualiser nos solutions, nos, nos moyens, ça nous aide à passer en mode solution. Parce que juste dire à quelqu'un, bon, là, ça va faire, passe en mode solution. Ça ne veut pas dire que la, capable, la personne va être capable d'aller en mode solution si on n'a pas d'abord nommé, reconnu ses sentiments, ses émotions. Là, on va pouvoir les prendre en compte et trouver des solutions qui vont nous permettre de ramener le rationnel au premier plan et d'être là en vrai mode solution parce qu'on va savoir que l'autre est ressenti ça, qu'il vit ça, qu'on re qu le reconnu, il se s'en reconnaît, reconnu, il se sent accepté, il se sent compris de l'autre, donc il est plus apte à entrer. Puis moi aussi, si je reconnais que ouais, peut-être que moi, sa réaction à l'autre, ça, ça me provoque de la frustration, j'aimerais ça avancer, j'aimerais ça fonctionner, mais que si je reconnais son émotion, son sentiment, ben, on va être capable de collaborer et d'avancer de l'avant. Donc, Nommer, reconnaître, prendre en compte, ce serait les, les, les stratégies. Il y a d'autres psychologues là, qui vont utiliser d'autres termes pour parler de ça. Là. On parle d'identifier, de, de, de, de, de nommer, puis de, de parfois prendre en compte Il nommer, reconnaître. C'est des mots. Hein. On utilise des mots. L'idée, c'est l'idée qu'il y a derrière, donc de, de normaliser les sentiments, les émotions, puis de trouver des solutions pour répondre aux besoins sous-jacents. C'est vraiment ça qui est important dans, dans cette étape-ci. Bon, deuxième partie, gestion des émotions. Que retenez-vous de cette deuxième partie-là? On fait la même chose que tout à l'heure. Je vous invite à activer vos outils d'annotation pour écrire directement dans ma diapo ou encore à utiliser le clavardage pour venir euh, nous euh, partager euh, votre, euh, vos réflexions sur la question que je vous pose. En fait, par rapport à la gestion des émotions, Qu'est-ce que vous retenez de cette partie? Nommer, reconnaître ses sentiments et ses émotions. Il faut en parler. Donc, important de parler des sentiments et des émotions. Exactement, tout à fait. OK. On a l'importance d'accepter, de nommer nos émotions. C'est vraiment important de nommer les émotions et les sentiments. Absolument. D'autres éléments que vous retenez de cette partie-là. Alors, je vous laisse le temps d'écrire. Soit dans le directement dans le tableau avec les outils d'annotation ou encore à travers le clavardage. Il faut participer activement aux discussions. Donc oui, on peut s'impliquer dans les, dans les discussions. C'est important si on arrive à, à nommer les, les émotions les sentiments qui sont en présence. L'importance d'accepter, Sophie, l'accepter les, euh, les, les, les, les, de nommer nos émotions, ouais, ce n'est pas toujours facile de se révéler aux autres, hein, de, de dire, OK, moi je ressens ça, moi je ne me sens pas bien, pas, on n'est pas habitué de faire ça. Donc ça, ça peut nous donner le sentiment des fois de vulnérabilité. Donc d'accepter ça, c'est important. Euh, la différence entre émotion et sentiment, Joanne, oui, c'est vraiment important. Hein, parce que souvent, un sentiment, c'est basé sur quelque chose qui, ça change difficilement un sentiment parce que ça longtemps que ça existe, c'est basé sur des valeurs. Alors qu'une un émotion, souvent, c'est plus facile à gérer, même si c'est plus vif ou important, mais ça, ça dure moins longtemps. Euh, reconnaître les émotions, voir les autres et ne pas toujours vouloir tout de suite trouver des solutions, absolument. Euh, J'ajouterais à ce que vous nommez aussi, là, je ne l'ai pas nommé tout à l'heure, mais faire preuve d'empathie parce que, être capable de reconnaître le sentiment des autres, c'est si aussi une façon de faire preuve d'empathie envers les autres. C'est de développer une réelle empathie. Ce n'est pas une empathie qui dit « Ah oui, je te comprends, mais je ne le pense pas ». L'idée, c'est de le penser vraiment. Si je ne le pense pas vraiment, ce n'est pas de la vraie empathie, c'est juste des mots. Il faut que les gens puissent le sentir, il faut que je le pense vraiment. Euh, être à, euh, à l'écoute euh, des autres pour mieux comprendre, pour mieux me comprendre. Reconnaître les émotions des autres ne, pas, ne veut pas toujours vouloir dire tout de suite, trouver des solutions. Effectivement, pas toujours une solution tout de suite, mais prendre le temps de nommer. Gérer tenir compte des émotions pour pouvoir mettre en action adéquatement en se considérant et en considérant les autres. Absolument, donc, soit les autres, c'est vraiment intéressant, absolument. À l'écoute des astuces pour mieux me comprendre, absolument. Tout à fait, très intéressant. La communication n'est pas seulement des mots utilisés, les mots utilisés, mais bien nos sentiments et ceux de l'interlocuteur qui viennent interférer. Je vois qu'il y a quelqu'un qui a activé son micro. Peut-être juste cette personne-là, je vous demanderais de désactiver ton micro. Je ne vois pas c'est qui là, pour le moment. Donc, il y a une personne qui a peut-être accroché le bouton de, de micro. Donc, merci de l'avoir désactivé. Donc, euh, le, le respect doit guider nos discussions, absolument. Euh, le respect, l'empathie, hein, je dirais le mot empathie, je ne l'ai pas beaucoup utilisé. D'habitude, j'en parle beaucoup de l'importance de l'empathie. On a vu donc le fonctionnement du cerveau, la gestion des émotions. Allons voir les principes, les neuf principes. Les neuf principes, bon, dans le fond, euh, ça découle de deux articles que j'ai publiés. Il y en a un que j'ai publié à la mi-mars, qui était « Éducation de l'urgent à l'important », euh, juste au, à peu près un, deux ou trois semaines après... Euh, euh, la, deux semaines, une semaine après l'arrêt, la fermeture des écoles partout au Québec, euh, il y avait plein de gens qui voulaient activer leurs automatismes dans leur cerveau et qui voulaient aller très rapidement. Puis moi, j'ai cru bon de, de partager un texte qui partageait mes réflexions sur l'importance de, de l'éducation, mais que, sur le fait qu'il n'y avait pas à ce moment-là encore d'urgence, au sens que l'urgence, elle était sanitaire, elle était... Euh, euh, social, et économique, mais il n'y avait pas d'urgence au plan éducation, mais là peut-être que là il y en a de plus en plus. Puis suite à ça, j'ai partag partagé euh, il y a à peu près trois semaines un autre article sur euh, apprendre à distance, neuf principes pour euh, inspirer les actions en éducation, et c'est ça que je viens vous présenter, le, le fruit de ma réflexion sur. En fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, je vais essayer d'appliquer ce que je dis. Je vais essayer de faire transformer ma caméra, je vais faire tourner mon cerveau dans l'autre sens pour me dire bon à partir de ce que je connais déjà, je peux être créatif puis arriver avec des, des principes qui pourraient nous aider à guider nos, nos actions dans le contexte actuel. Puis j'ai des exemples aussi peut-être pour le contexte actuel plus présent du, du déconfinement dans le cas où des écoles ont retourné en confinement. Je l'ai pensé en, les neuf principes un peu à la manière de la pyramide de Maslow qu'on connaît tout le monde en éducation hein, où on dit que les les éléments qui sont à la base de la pyramide, bien, il faut répondre à ces, ces éléments-là en premier si on veut être capable de répondre aux autres qui sont en haut. Ça ne dit pas qu'ils sont plus importants, ça dit que si on n'a pas répondu à ceux-là, ça va être difficile d'aller répondre aux autres. On s'entend, ce n'est pas, euh, pas absolu, là, puis il peut avoir de la flexibilité dans ça, puis des allers-retours, ce n'est pas nécessairement toujours vrai. Mais j'ai essayé de les réfléchir dans cette logique-là, là, de la logique de Maslow, d'une genre de pyramide. D'abord, Maintenir la relation, c'est un élément très, très important. Il y a vraiment beaucoup de recherches qui démontrent que l'importance de maintenir la relation, d'ailleurs, euh, il y a la, la, la charte de, de, de recherche de l'UNESCO euh, sur, euh, j'ai oublié le nom là, peut-être Vaccin, tu peux m'aider, euh, qui est une charte de l'UNESCO, à là, qui, qui s'intéresse entre autres à... à euh, au développement circulaire, ça, c'est le mot que je cherchais, au développement circulaire et qui s'intéresse notamment à euh, ce, ce qui se produit quand, dans des conditions de guerre, par exemple, ou de catastrophe, il y a des élèves qui sont privés d'école pendant des semaines, des mois, des années, voire. c'est quoi pas l'impact sur l'apprentissage des élèves, sur, sur, sur le, la réalité de ces, des, des apprenants. Et euh, il démontrait très clairement que l'absence de l'école c'est faramineux l'importance que ça a comme, comme impact sur l'apprentissage. Ça fait des retards et que c'est très important de maintenir la relation avec les élèves. C'est une des choses les plus déterminantes. Plein d'autres recherches aussi ont démontré que le que la, la lien avec la, la, la... Maintenir une relation signifiante, Dans plusieurs cas, on appelle ça l'effet enseignante ou enseignant. Là, ce fameux essayé qui permet que, parce que j'ai une relation signifiante avec mon apprenant, avec mon élève, Bien, je vais être capable de l'engager dans l'apprentissage, je vais être capable de, de pouvoir relier, être en lien avec lui et de, de, de, de l'amener à se dépasser, à, devenir, à faire des apprentissages que lui-même n'aurait pas cru ou elle-même n'aurait pas cru possible de, de réaliser. » Euh, plusieurs au Québec, et je pense qu'en Europe aussi, il y a plein de gens qui ont, qui ont pris le temps d'appeler leurs élèves ou de faire de la visioconférence avec eux pour, prendre soin, pour leur prendre des nouvelles, savoir comment ils vont. Puis Il y a des gens, je voyais dans les médias, là, certains journalistes, commentateurs, qui disaient « bon là, ça va faire, là, juste parler avec vos élèves, ce n'est pas important, ça. ce qu'on veut, c'est qu'ils apprennent. » En fait, je pense que ces gens-là se trompent un peu parce que si, ce que vous avez fait, si vous avez pris contact dans les dernières semaines avec vos élèves, même si vous avez juste parlé avec eux pour garder le lien, c'est précieux ce que vous avez fait. C'est vraiment très, très important. Parce que s'il n'y a pas cette relation-là, puis là, on, on, on, il y a des écoles qui retournent à l'école cette semaine, mais le temps d'arrêt a été presque aussi long que des vacances d'été. Donc, c'est un arrêt vraiment long. Alors, si, on veut, si vous avez pris le temps de contacter vos élèves, même si c'était juste deux, trois, quatre fois dans cette période, longue période là d'attente, d'arrêt, mais ça va avoir un bénéfice très grand si vous reprenez l'apprentissage à distance de façon plus marquée ou si vous les accueillez en classe, la relation est maintenue. Donc, ça va vous aider à être plus vite dans des apprentissages. Donc, c'est vraiment important. Ce n'est pas banal. Puis en plus, mais ça va vous a peut-être permis de dresser un certain portrait de la disponibilité de vos élèves, de leur capacité à s'adapter à la situation, de leurs défis, de leurs besoins. Donc, ça, c'est aussi important. Ça va vous aider à relever les défis qui s'en viennent, auxquels vous allez être confrontés ou qui vont se présenter à vous. Donc, premier élément de, la, de, de, de, de, de mes principes, le premier principe que je propose, c'est de maintenir la relation. Très, très important. Deuxième, c'est très lié au premier, c'est prendre soin. Pourquoi je parle de prendre soin? Pourquoi je trouve ça si important de le nommer? C'est parce que des fois, on, ok, on le fait, on s'organise, on fait de la logistique, on planifie nos affaires, mais prendre soin, ça veut dire faire preuve d'écoute. Être à l'écoute, on le parlait tout à l'heure, les sentiments, les émotions qu'on vit comme adulte. Mais vous, vos élèves, vivez, vous, vos apprenants, vivent toutes ces mêmes difficultés-là, même défis, même vivent aussi des émotions en dents en haut, en bas. Euh, J'entendais élèves qui disaient, elle parlait avec un enseignant, puis qui disait, quand je vais revenir en classe, est-ce que je vais être à mon même pupitre? Est-ce que je vais être avec ma même enseignante? Est-ce que je vais être avec mes amis? Est-ce que je vais... Donc, tout ça, c'est des insécurités ou c'est des, des éléments qui font vivre des émotions en hein, dents aux élèves. Et les photos que je vous montrais, on dans une classe, tout est éparpillé, ce n'est pas ton local. Tout d'un coup, tu, tu peux vivre aussi des émotions plus positives, on vit quelque chose de drôle, okay, de sympathique. Donc, ça peut évoluer dans le temps, puis c'est donc à chaque fois à renouveler. Prendre soin, là, ça va être vraiment important, particulièrement. C'est pas nouveau. Là. En éducation, on le sait qu'il faut prendre soin de nos élèves. On le sait qu'on fait ça. On le fait. Tout le monde on le fait déjà. Mais là, c'est particulièrement important dans le contexte actuel où on est dans une situation de changement où tout le monde vit des émotions en dents de scie. prendre soin les uns les autres. Si vous êtes gestionnaire d'un établissement scolaire, prendre soin de votre personnel, c'est hyper important. Souvent, là, si vous êtes gestionnaire, vous avez organisé, puis là, je ne pense pas qu'il y ait grand monde qui est gestionnaire ici parce que vous êtes en train de gérer vos écoles, votre organisation, ça se peut que vous n'ayez pas le temps de venir ici. et Si vous écoutez cette, cette, cette vidéo-là en, en rediffusion, parce que je vais probablement le rendre disponible après la, la conférence, le webinaire, si vous écoutez ça, dites-vous que c'est tout aussi important de prendre soin des émotions et des sentiments de votre personnel dans votre école. Et si on escamote ça, on risque que ce soit nos enseignants, notre personnel scolaire, qui vivent des émotions identiques et qui vont, ça va avoir ré, des répercussions sur les élèves, sur l'apprentissage des élèves. Donc, c'est tout aussi important de, de les prendre en compte, de prendre en compte qu'elles vont évoluer, que donc prendre soin, c'est à renouveler à chaque fois. Ce n'est pas parce qu'on s'est vu hier que ça allait bien, que je prends pour acquis, que ça va bien aujourd'hui. Ça ne veut pas nécessairement dire que ça va être le cas. Donc, prendre soin, c'est à renouveler chaque fois. Donc, deuxième élément... Prendre soin, donc on maintient la relation, mais on prend soin tout au long. Ça va ensemble, bien évidemment. Ajuster les attentes. Bon, ajuster les attentes, qu'est-ce qu qu que je veux dire par là? Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est dans une situation toute nouvelle. Hein? On le sait tout le monde, puis on est porté à, attendre, à, à entrer dans nos automatismes. On l'a vu tout à l'heure ou en tout début hein, avec le fonctionnement du cerveau. On est porté à aller vers nos automatistes, mais les, les automatistes, c'est des fois de reprendre nos mêmes attentes où on en était. Mais actuellement, là, personne n'est capable de donner la même performance qu'on donne habituellement. Donc, ajuster, la première chose que ça peut vouloir dire, c'est baisser les attentes. L'idée, ce n'est pas de niveler par le bas. Là. Je vais en revenir tout à l'heure parce que je vais parler de flexibilité. Mais disons que l'idée, ce n'est pas de baisser, ça ne veut pas dire de niveler par le bas, mais ça veut dire de... Laissez une chance à l'autre de ne de pas lui mettre trop de pression, autant les élèves, les parents, les collègues, les, votre direction d'établissement, votre monde avec qui vous êtes, de baisser un peu vos attentes, de tolérer que les choses ne soient pas parfaites, ne soient pas 100% comme on voudrait ou comme on l'espérait, de baisser les attentes envers vous-même en premier lieu. Parce que souvent, en éducation, on est très engagé, on, est, on croit beaucoup à ce qu'on fait à nos élèves, à notre monde, et on est porté à s'exiger de soi-même vraiment beaucoup. Puis parfois, bien, ça peut nous jouer des tours. Alors, baisser la pression pour soi-même aussi, vraiment très, très important. Ajuster les attentes, donc ça veut vouloir dire baisser les attentes dans un premier temps. On poursuit avec le, le quatrième palier, le quatrième niveau. Qui est ciblé, euh, excusez, je suis allé un peu trop vite, qui est donné confiance. Si on a baissé les attentes de tout le monde, puis on s'entend on, on, on, on pour dire que nos attentes sont moins élevées, on a peut-être besoin en contrepartie de donner confiance. D'ailleurs, il y a beaucoup de recherches, entre autres, sur le sentiment d'efficacité personnelle. C'est un concept qui a été développé par Ben Doura, un Américain, qui a été, au Québec, repris beaucoup, entre autres, par Thérèse Bouffard, qui a fait beaucoup de, de recherches, même, elle-même, qui a expérimenté beaucoup, qui a cueilli beaucoup de données là-dessus, sur ce fameux sentiment d'efficacité personnelle. Et pour la plupart des chercheurs en éducation, il y a un, y a un consensus autour de ce concept-là. C'est un des éléments les plus forts sur la motivation scolaire, sur la capacité à apprendre, et Si on le résume tout simplement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je crois que tu es capable d'apprendre, tu vas apprendre. Ok Mais ce n'est pas magique, là. Hein? on s'entend. Ce n'est pas de la magie. Oh, « Je te crois, vas-y, fais-le, tu réussis. » Non, non, non. Ça veut aussi dire de combiner avec ça d'autres concepts. comme Par exemple, là, ce qu'on connaît de Vygotsky sur, sur le, le, la... la, la la zone proximale de développement qu'on appelle dans certains cas. Et on pourrait appeler ça aussi trouver le défi juste, c'est-à-dire assez, mais pas trop grand. Et ça, ça veut dire que ce n'est pas toujours le même défi pour chaque élève. Donc, être capable de trouver le défi assez, que ce soit un défi pour l'élève qui s'engage, qui ait le goût de relever un défi, mais qui soit à sa taille, donc pas trop élevé, pour qu'il vive des réussites et que je puisse le valoriser, l'encourager, que je puisse l'amener à réaliser ses tâches. Quand je crois à mes élèves, souvent, et il y a plein de recherches qui démontrent que si je crois que tu es capable, si tu crois que tu es capable, tu vas faire quelque chose que tu croyais peut-être pas capable la veille. Parce que tu t'es mis à croire que tu étais capable de le faire. Alors c'est vraiment très fort cet élément-là. Puis il y a beaucoup de recherches qui ont démontré l'efficience de ce principe-là, c'est-à-dire le sentiment d'efficacité personnelle. Il y en a d'autres qui vont l'appeler des fois de la, la, la, la mentalité de croissance, mais le concept est peut-être moins, moins l'unanimité en, en recherche au niveau conceptuel, mais au niveau de la notion de croire que tu es capable de réussir, c'est le même concept. Donc, l'idée de croire, ça va aider, c'est déterminant sur l'apprentissage. Ce n'est pas la seule chose qu'on peut faire, mais le fameux sentiment d'efficacité personnelle, vraiment très, très important de retenir cette idée-là. Donc, quatrième concept, donner confiance. Cinquième concept, Bon, c'est c'était celui sur lequel je vais passer un petit peu plus de temps parce que c'est aussi le concept sur lequel je me suis le plus attardé à être créatif, à trouver des façons différentes de, de, de mettre en, en perspective ce, ce dont je vais vous parler. Premier élément, je vais vous parler d'abord de ce qu'on appelle le, la réponse à l'intervention. Peut-être que vous connaissez ça, la réponse à l'intervention. Hein? C'est un modèle qui a été développé... Euh, je ne me souviens plus du nom d'un Américain, mais Alexandre va vous donner un lien vers la, la, une, une, une, une, une recherche, un, un article qui est paru dans euh, le Rire, c'est très au Québec et qui résume ce que c'est que la réponse à l'intervention. Brièvement, je vais juste revenir en arrière. Vous voyez la pyramide qui est en haut à gauche. Dans le fond, la, la, la réponse à l'intervention, ça nous dit en gros là, que dans nos écoles, si on veut cibler les actions, si on a des pratiques pédagogiques efficaces, 80 de nos élèves devraient réussir normalement à l'école sans trop d'intervention spécifique. Si on a juste des pratiques pédagogiques efficaces, on a 80 de nos élèves qui vont réussir aisément. On a un 20 qui, eux, vont avoir besoin d'un peu plus de support. Dans ce 20 %-là, il y a 15 que si on fait juste des activités de, de, de, de renforcement, de rappel, de, de la, par exemple, de, quand vous faites des activités de, de, de récupération à l'heure du dîner ou des trucs comme ça, mais ces élèves-là, avec un, un effort supplémentaire un peu plus soutenu, vont réussir, comme tous les autres élèves. Il nous reste un 5 d'élèves qui, eux, ont des besoins vraiment particuliers, qui vont avoir besoin de, de soutien plus grand, d'outils technologiques pour les aider à mieux réussir. Et que si on met tous ces éléments-là en place, mais ça nous aide à amener tous les élèves dans la réussite. Alors, je dis, bon, je vais prendre ce principe-là général, puis je vais essayer de l'appliquer à nos situations actuelles. Premier élément, ben prenons l'apprentissage la, à, la, à la maison. On l'appliquera après ça à, à l'apprentissage en la classe. Okay? Et là, moi, je me suis dit, quels sont des éléments sur les conditions d'apprentissage à la maison qui pourraient nous donner des, des pistes à regarder? Premièrement, un des éléments qu'on peut regarder, est-ce que nos élèves à la maison ont un soutien d'un adulte qui peut répondre à leurs interrogations, oui ou non? Est-ce que ce soutien, est-ce qu'il est là? Est-ce que cet adulte est là et est disponible ou juste partiellement disponible parce que, par exemple, il fait du télétravail ou encore il est un peu désorganisé ou encore il vit des émotions à gauche, à droite, ou encore il est vraiment complètement désorganisé, il a des problèmes de dépendance, il se retrouve à être, même s'il est présent, il n'est pas présent. Donc, c'est quoi les conditions quant à la présence d'un adulte pour l'enfant à la maison? Deuxième élément qu'on regarde, c'est est-ce que l'élève, l'apprenant, est en mesure de s'isoler? Regardez, là, présentement, vous, vous êtes... Vous êtes en visioconférence, vous avez trouvé une façon peut-être de vous isoler, d'avoir de la paix, d'être tranquille, pour être concentré et écoute. Est-ce qu'à la maison, les élèves ont une capacité de s'isoler, de, de se mettre? Est-ce que ça, c'est plus ou moins vrai? Alors, c'est sûr que si on vit dans un petit appartement avec une famille nombreuse, bien, ça va être difficile de trouver un espace pour s'isoler. Euh, si euh, donc, ça, c'est ces éléments-là qui peuvent nous donner des éléments à observer. L'autre élément que j'ai que regardé, c'est les technologies, parce que si on travaille dans l'enseignement à distance, l'apprentissage à distance, on a besoin d'utiliser de, des technologies. Alors, est-ce qu'on a des bonnes technologies, une bonne connexion Internet? Là-dessus, on a des chiffres un peu au Québec. En tout cas, on a le CIFRIO qui a, qui a fait une mesure qui dit que 98 des élèves, des, des familles au Québec, ont un accès à Internet à la maison. Ce qu'on ne sait pas dans ce 98 %-là, c'est quelle est la qualité de la connexion Internet à la maison. Est-ce qu'elle est toujours bonne? Puis Surtout qu'aujourd'hui, on peut questionner sur c'est quoi avoir une bonne connexion Internet. Certaines études démontrent que 5 mégaoctets secondes, c'est une bonne qualité. Aujourd'hui, quand on va faire de la visio, 5 mégaoctets, ça ne fonctionne pas super bien, là, on le sait. Donc, ça nous prend plus autour de 20, 30, au moins 50 mégaoctets par seconde pour qu'on ait une qualité de vidéo qui soit acceptable. Donc, ça, ça c'est variable. Aussi, ça dit dans l'étude que dans chaque famille, il y a au moins un, un appareil pour pouvoir se connecter à Internet, mais ça ne nous dit pas s'il y en a un par personne ou s'il y en a un pour toute la famille. Alors, par exemple, j'avais un exemple il y a quelques semaines d'une famille où ils ont, ils ont trois enfants, puis le seul appareil qu'ils ont à la maison, c'est le téléphone cellulaire de la maman connecté avec ses données de cellulaire. Alors, on s'entend que si on est trois enfants qui doivent faire des apprentissages à distance à la maison, la disponibilité des technologies n'est pas vraiment là. Oui, il y en a, là, mais ça rentre dans le 98 ça ne veut pas dire que c'est la qualité. Donc, ici, mes chiffres de 95,5, là, c'est approximatif. Je ne sais pas, c'est quoi la réalité? Si vous avez dressé le portrait avec vos élèves à la maison en les appelant, peut-être que vous seriez capable de dresser le portrait de cette réalité-là dans la maison. En classe, ça peut vouloir dire quoi? Est-ce que mes élèves... Euh, ils, ont, ils sont disponibles. Est-ce que vous êtes en mesure de les accompagner? Dans quelle mesure vous avez mis des conditions? Même s'il y a une distance de deux mètres avec chaque élève, comment vous êtes capable de les accompagner? Qu'est-ce que vous êtes capable de mettre en place pour répondre aux besoins plus particuliers de certains élèves? Donc, On peut se questionner sur ça. Il y a quelqu'un qui a activé son micro, s'il vous plaît, je vous demande de le désactiver. Je vais vérifier parce que ça, ça fait un retour de son. Merci. Donc, euh, à la maison... On, peut, euh, on a les, la réalité à la maison, mais ces réalités-là peuvent aussi exister hein, quand on est euh, en classe dans un contexte tout nouveau. C'est quoi la disponibilité de nos élèves pour être capables? Euh, non, il n'y a pas de problème, Nathalie. Euh, donc, c'est quoi la disponibilité pour euh, être capable de, de, en classe à deux mètres? C'est quoi les conditions d'apprentissage que j'ai que réussi à mettre pour mes élèves? Euh, donc, Bonne question. Est-ce que c'est toujours l'enseignant? Est-ce que c'est son vrai enseignant qui l'enseigne ou c'est quelqu'un d'autre? Euh, euh, bonne question. L'autre élément, ben, il est plus proche de, du vrai modèle de la RAI, de la réponse à l'intervention. Je me suis intéressé aux difficultés d'apprentissage. Ah, puis, ça, ces chiffres-là, on, on les sait pas mal. Hein? 80 de nos élèves, bon, dans le contexte, que ce soit en apprentissage à la, à la maison, à distance, ou encore en classe, à deux mètres dans la classe, on peut imaginer qu'il y en a à peu près 80 de nos élèves qui n'auront pas trop de difficultés à s'habituer à la situation, euh, puis que si ont un, un soutien minimal, bien, ils vont être capables, puis leur, le risque de perdre des apprentissages est quand même relativement faible. Mais nos élèves qui avaient déjà des difficultés d'apprentissage en classe, notre 20 en haut, bien, il y en a plusieurs d'entre eux que peut-être qu'ils vont avoir un besoin particulier de soutien, autant pour l'apprentissage à distance que pour un contexte tout nouveau en classe, déstabilisant. On en parlait tout à l'heure avec nos élèves, par exemple, qui auraient des rigidités intellectuelles, par exemple, pour être eux, ils vont avoir besoin d'un soutien accru en hein, par particulier, euh, puis euh, ils, ils risquent d'avoir des impacts sur leur leur rétention de l'information sur leur capacité à réaliser de nouveaux apprentissages, ça risque d'être beaucoup plus difficile. Et puis, c'est sûr que notre 5 d'en haut, bien, si on n'est pas capable de mettre en place des mesures de rééducation, puis là, actuellement, ce que j'entends dans les écoles québécoises actuellement, c'est que je vois peu d'élèves qui ont un réel service de rééducation, de soutien accru parce que les élèves ne peuvent pas être sortis de la classe, ils, sont, ils doivent être restés dans leur local ou bien ils sont accompagnés à distance. C'est vraiment pas évident, pas si simple. C'est un grand défi que d'être capable de répondre à ces besoins-là. Si on prend ces éléments-là, les deux côtés de la pyramide, puis qu'on essaie de les mettre dans un tableau à deux entrées, puis qu'on met ça en combinaison, par exemple, les conditions d'apprentissage, que ce soit à la maison ou à l'école, en classe, à deux mètres, ou, et si on combine les difficultés d'apprentissage qu'on connaît, voyez-vous que là, on n'est plus dans 80 d'élèves qui risquent d'être à risque. Surtout que ces chiffres-là sont approximatifs, on se trompe peut-être, c'est peut-être pas tout à fait ça la réalité, mais si on combine le fait que, par exemple, nos élèves qui habituellement n'ont pas trop de difficultés, si leurs conditions d'apprentissage sont détériorées, que ce soit à l'école parce qu'ils ne sont pas avec leur enseignante habituelle, ou parce qu'ils sont dans, avec des amis ils ne sont pas avec leurs amis dans la classe, ou encore parce qu'ils euh, sont, euh, sont déstabilisés par les changements complets de l'horaire qui ne sont pas comme d'habitude. Donc, pourraient pourrait se retrouver des élèves à risque qui, normalement, en classe, ne seraient pas à risque, mais là ils peuvent se trouver à risque. Alors, puis D'un autre côté, bien, nos élèves qui ont des très bonnes conditions, euh, qui, ont, qui, ont des, qui avaient déjà des difficultés d'apprentissage, mais si, si on combine ça à leurs conditions d'apprentissage, on peut se rendre compte que là, on des élèves qu'on qu arrivait à rattraper, peut-être que là, ils sont en réelle difficulté, que c'est extrêmement difficile de pouvoir répondre réellement à leurs besoins. Donc, on a tout un défi. Donc, le cinquième principe, le cibler les actions. Pourquoi je dis cibler les actions? Parce que si on combine ces données-là, là, bien sûr, j'invente, j'ai essayé d'inventer. C'est ça, quand je vous dis qu'on essaie de faire fonctionner notre cerveau autrement, j'ai essayé, moi, de me dire comment on pourrait combiner ce qu'on connaît d'une autre façon pour nous éclairer. Mais ça peut peut-être nous aider à cibler quelles interventions on peut faire pour quels élèves. Est-ce qu'actuellement, dans les conditions qu'on a mises dans notre école, l'horaire qu'on a prévu est-ce qu'on se soucie réellement de nos élèves qui sont dans la zone rouge ou bien ils sont dans le magma de l'ensemble des élèves puis on les a placés dans un groupe à peu près, puis l'enseignant a plus ou moins le temps de s'occuper d'eux ou non, on a mis en place des conditions qui vont faire en sorte qu'on va aider ces élèves-là. Même chose dans l'enseignement à distance, qu'est-ce qu'on fait pour soutenir de façon accrue nos élèves qui n'ont soit pas des bonnes conditions à la maison ou qui ont des difficultés particulières et que, est-ce que je prends plus de temps avec eux ou est-ce que je soutiens plus le parent Est-ce qu'on est a d'autres intervenants qui, qui sont dans le contexte, qui peuvent aider, qui peuvent soutenir? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on le fait? Qui le fait? Mais d'avoir ce portrait-là, de faire le portrait que je propose qui est là, ça peut nous aider à mieux cibler nos actions au moment où on est en train de décider qu'est-ce qu'on va faire puis comment on va organiser les services pour nos élèves. Donc, à mon avis, vraiment très important de faire cette réflexion, de dresser ce portrait-là dans notre milieu. On y va maintenant. Donc, cinq principes, maintenir la relation, prendre soin, ajuster les attentes, donner confiance et maintenant cibler les actions, ça nous amène au sixième qui est choisir des technologies connues. Bien sûr, quand j'ai écrit ça, je pensais surtout à l'apprentissage à distance. Dans un premier temps, on pourrait peut-être faire le parallèle avec ce que ça veut dire en classe à deux mètres. Mais disons que dans le contexte de l'apprentissage à distance, mais d'abord, peut-être que c'est déjà votre cas, déjà, vous avez peut-être déjà passé cet élément-là, c'est-à-dire commencer par du connu. Alors, quand on s'approprie des nouvelles affaires, de nouvelles manières de faire, idéalement, utilisons dans un premier temps des outils qu'on connaît déjà. Tout le monde connaît un outil pour faire un appel audio ou de la visio avec quelqu'un ou euh, utiliser du clavardage du texte, communiquer par texte avec quelqu'un. Tout le monde, on connaît des outils qui permettent de faire ça. Si on arrive à trouver un outil que moi et ou mes élèves connaissent, bien, ça va être mes apprenants, mes gens que j'ai informés connaissent, mais ça va aider à faire en sorte qu'on va commencer avec quelque chose qui va réduire la pression sur l'utilisation ou l'appropriation de nouvelles technologies. Mais ça, c'est possible que ce ne soit pas suffisant. Puis dans plusieurs cas, ce n'est pas suffisant. Donc, il faut s'approprier de nouvelles technologies. À part, si on a de nouvelles technologies à s'approprier, ce qui peut être très utile, c'est de se réseauter. De ne pas rester seul dans son coin. Apprendre, en général, ça se fait mieux avec les autres, mais particulièrement quand on parle de technologie. Profiter de l'expertise des autres, partager nos bons coups, Faire, faire, se faire une communauté de gens qui apprennent comme moi en même temps les mêmes affaires, puis dire hey, « j'ai découvert ça, je vous partage ça, merci, c'est super, je ne connaissais pas ça, etc. » Donc, ça c'est valorisant parce que je peux partager mes idées aux autres, mes, mes découvertes, mais aussi les autres peuvent me partager leurs éléments. Donc, très important, très utile de pouvoir euh, euh, partager nos expertises, mutualiser nos connaissances. Ça peut aider grandement à s'approprier de nouvelles technologies, de nouveaux outils. Comme ce qu'on faisait tout à l'heure, hein, il y a quelqu'un qui nous expliquait, Jérôme qui nous expliquait comment on fait pour changer son nom, etc. Donc, moi, je ne le savais pas, c'est un outil que je connais moins, Zoom, je ne l'ai pas souvent utilisé. Alors, faire appel à notre réseau, partager, c'est vraiment très efficace, ça fonctionne bien. Et je dirais que si on a à donner des technologies ou à équiper nos élèves qui sont à distance de technologies, c'est sûr que c'est beaucoup plus efficace si on prend des technologies qui sont simples, efficaces et sécuritaires. Je ne veux pas faire de la publicité pour des, des marques. Là. On connaît bien, hein, on sait que quand on utilise des tablettes ou par exemple des Chromebooks, ce sont des technologies qui ne pas de complexité, qui sont fiables, qui sont simples, qui fonctionnent tout le temps. Dès qu'on les prend, ils fonctionnent. Rare, rarement, on a des problèmes de, de, de réglage à, à, à faire avec ces appareils-là. Donc, si on a outil, nos élèves à la maison, il ne faudrait pas qu'il y ait un technicien qui soit obligé de passer à tous les deux jours pour l'aider à faire fonctionner sa technologie. Hein. Donc, important de mettre cet élément-là. En classe, on fait le parallèle dans la, avec cet élément-là, mais il y a beaucoup d'inconnus dans nos classes et on a beaucoup de choses à peut-être s'approprier, mais même principe, peut-être commencer avec des choses plus simples qu'on connaît, puis tranquillement rendre des choses plus complexes. Donc, partir du simple vers le complexe, partager avec nos collègues ce qu'on vit en classe, comment on le vit, comment on l'expérimente, qu'est-ce qu'on a essayé de faire. Euh, je vous donnais tantôt l'exemple de se faire une petite cabane en dessous de la, de la, de, pour se créer un coin, pour s'isoler. Peut-être intégrer des nouvelles, des nouvelles idées comme celle-là, ou peut-être qu'il y a déjà des enseignants qui faisaient ça dans la classe avec leurs élèves, mais partager vos bons coups avec vos collègues. Ça peut peut-être vous aider à trouver des solutions pour peut-être développer de nouvelles manières de faire. J'ai fait ça avec mes élèves, ils ont beaucoup aimé ça, ça a été intéressant, ça a fonctionné. Donc, mutualiser, même chose, en classe à deux mètres, comme on a fait pour mettre en place des pratiques qui ont été gagnantes, qui ont été efficaces, qui ont bien fonctionné. Donc, voici la façon dont je propose de transférer ce concept-là dans la classe à deux mètres. On y va maintenant avec euh, le septième élément, le septième principe, qui est prendre en compte des considérations éthiques. Qu'est-ce que j'entends par là, quand en considération des considérations éthiques? Premier élément, peut-être, Faire la distinction entre l'éthique et la morale. Bon, les éthiciens, il y a beaucoup d'éthiciens qui vont dire « il n'y en a pas de distinction, c'est le même mot, c'est juste deux origines latines et grecques différentes, mais le sens est le même. » Oui, c'est vrai. Mais dans la culture, notamment au Québec, bien, elles, ont, elles sont, sont démarquées dans leur signifiance, au Québec, particulièrement au Québec. Et d'ailleurs, dans le programme d'éthique et culture juste, on a voulu définir la distinction entre les deux. Si on veut le définir simplement rapidement, bien, dans le fond, Faire de la réflexion éthique, c'est très différent de faire la morale à quelqu'un. Okay? Je sais, en éducation, là, vous aimez beaucoup ça qu'on vous fasse la morale, <rire> qu'on vous dise quoi faire, comment le faire. Hein? Non, non, il n'y a personne qui aime ça. Hein? Pour vrai, personne n'aime ça, se faire faire la morale. Mais nous, souvent, en éducation, on est bon pour faire ça avec nos élèves. On leur fait la morale. Bon, fais ci, fais pas ça. Ah, oh, c'est bien, es bon, bravo, tu fais bien ça. Oh non, ça, c'est méchant, il ne pas, faut pas que tu fasses ça comme ça. On est souvent porté à, à, à, à parler dans des termes qui ressemblent à ça qui sont plus proches de faire la morale. L'éthique, c'est très différent parce que quand on est dans la réflexion éthique, ça veut dire qu'on s'intéresse aux différents points de vue qui sont en présence dans une situation qui pose problème pour trouver ensemble des solutions qui vont faire qu'on va mieux vivre ensemble. C'est très, très différent parce qu'on est en train de réfléchir et de faire réfléchir. Et ça, un autre élément qui nous aide à faire la distinction entre l'un et l'autre, c'est Faire réfléchir ou réfléchir et faire réfléchir, ce n'est pas transmettre ses craintes d'enseignante ou d'enseignants. Je vous donne un exemple très concret. Okay, il y a des gens qui, qui disaient euh, bien, si je fais de la visio, moi, je veux interdire aux élèves de faire de la capture d'écran. OK. Puis pourquoi tu interdirais? Bien parce que si je ne leur interdis pas de faire de la capture d'écran, ils pourraient faire une capture d'écran ou une capture vidéo de, de, de mon animation. Puis après ça, ils mettent ça sur TikTok, puis ils font de l'humour avec ça, puis ils rient. Puis euh, les élèves vont. Moi, je ne veux pas devenir une vedette involontaire de TikTok, donc je n'ai pas le goût qu'on reprenne cette image-là. Donc, si tu dis à tes élèves, par exemple, là, je ne veux pas que vous preniez de capture d'écran parce que je ne veux pas me retrouver sur TikTok. Qu'est-ce qui va se passer? <rire> Tous vos élèves oui. qui n'avaient pas pensé à faire un TikTok avec votre vidéo, ils vont avoir l'idée idée, là, tout d'un coup. Et ils vont dire, OK, c'est beau, je vais m'essayer, ça va donner le fun de faire ça. Donc, si vous transmettez vos craintes... Oui. Oh, c'est que Sophie, je te demande de désactiver ton micro, Sophie, s'il te plaît. Merci. Donc, euh, euh, si on est... Euh, si on transmet nos peurs, si je dis à mes élèves « faites pas ci parce que je ne veux pas qu'il arrive ceci », nos élèves ils vont comprendre notre peur, ils vont avoir du pouvoir d'action là-dessus, on va peut-être leur donner le goût de faire ça, puis on va peut-être faire exactement le contraire de ce qu'on voulait éviter, on va provoquer la situation plutôt que de la réduire. Alors donc, c'est peu que ça ne fonctionne pas si on fait ça. Par contre, si avec nos élèves, pour le contrat parce que, par exemple, la capture d'écran, quand on est en apprentissage à distance, c'est un outil extraordinaire. Ça permet de, faire une, de retenir une idée qu'on a vue, par exemple, peut-être que depuis le début de ma présentation, il y en a qui ont fait des captures d'écran parce qu'ils ont dit « Ah, oh, ça, c'est intéressant, je veux me rappeler ça. » Ils ont fait une capture d'écran d'un élément qu'on a nommé. Et donc, ça les aide à se souvenir, peut-être à réinvestir leurs apprentissages. Donc, faire des captures d'écran, c'est un outil extraordinaire. Mais, euh, mais ce n'est pas la capture d'écran le problème. C'est ce qu'on peut en faire. Comment on peut amener nos élèves à réfléchir sur ça? Mais d'abord, peut-être poser nos questions à nos élèves. On utilise la visio, ou nos participants, on utilise la visio, tout le monde ensemble. Alors, quels sont les avantages d'utiliser la visio? Ça va nous donner quoi? Comme bien, On peut se voir, on peut s'encourager, on peut poser des questions, on peut avoir des explications plus claires, vous pouvez nous expliquer des trucs plus facilement, etc. etc. OK, maintenant, c'est quoi les inconvénients de faire de la visio? C'est quoi les, les problèmes que ça pourrait causer? Bien, là, les élèves vont vous nommer tous les problèmes que ça pourrait poser. Il y en a peut-être qui vont nommer TikTok, mais peut-être qu'il n'y en a pas qui vont le nommer aussi. Mais ils vont nommer tout ça. Et là, si on demande aux élèves, OK, mais si on devait ensemble se donner des règles qui nous aideraient à faire en sorte de pas d'avoir avoir tous les avantages, mais d'avoir pas les sans les inconvénients, ça pourrait être quoi ces règles-là? Là, vos élèves, ils vont être très bons, vous allez voir, pour trouver les bonnes règles, qui vont être les mêmes règles que vous auriez, vous, imaginées, que vous auriez vous données aux, aux élèves. Puis ensuite, de ça on peut leur demander, OK, concrètement, ça veut dire quoi ça dans un contexte? OK, ben est-ce qu'on va interdire la capture d'écran? Non, mais ce qu'on peut faire, par contre, c'est nommer nos valeurs, à ce à quoi on accorde de l'importance. Moi, c'est important pour moi le respect. Est-ce que c'est important pour vous le respect? Oui, c'est important. Ça veut dire quoi, ça, concrètement, quand on est en visio, le respect? Ça peut vouloir dire quoi? Donc, demander aux élèves de nommer ce que c'est, ce que c'est pas, puis trouver des solutions pour, les pour pouvoir tout le monde est dans le gain. Les règles, quand elles sont établies par les élèves ou les apprenants, elles ne sont pas portées à vouloir les, les, les, les, les, les éviter. Ils veulent les respecter parce qu'ils ont eu contribué à l'élaboration. Ce sont leurs règles. Ils voient ce qu'ils ont à gagner d'avoir ces règles-là. Donc, ça devient un gain pour eux. Ils n'ont pas un empêchement ou une barrière. Donc, travailler dans la réflexion éthique avec nos élèves, c'est fondamental. Les amener à réfléchir. Si je suis en classe, qu'on vient, répl... vient de se mettre en place, puis, au lieu de dire aux élèves, « Voici, vous devez rester à deux mains, vous ne devez pas bouger, vous ne devez pas vous lever. » On peut plus réfléchir avec nos élèves. On a vu depuis deux mois presque toute la COVID, ça donne quoi cette maladie-là? Ça fait quoi? Et Qu'est-ce que vous savez là-dessus? Donc, Demandons à nos élèves de nous nommer tout ce qu'ils savent, ce qu'ils connaissent. OK, selon vous, quelles seraient des règles qu'on a besoin de se mettre pour être sûr de, de se garder, en, euh, garder des, la, en sécurité, en santé, tout le monde? Alors, bon, les élèves vont tous vous trouver les règles. Toutes les règles qui existent vont être capables de toutes les nommer et de les construire ensemble. On pourra à ce moment-là mettre nos élèves à élaborer ces règles-là et les mettre en pratique dans la classe. Ça va faciliter leur utilisation, ça va faciliter l'adoption des comportements souhaités qu'on veut dans les corridors, dans la cour d'école, dans la classe, etc., etc. Parce que des élèves, on va les avoir en mis en réflexion, ils vont avoir donné du sens à ces règles-là. Ce ne sera pas juste des règles qui sont des règles parce que l'adulte me les impose, me les, me les donne, mais parce que j'ai pris le temps de réfléchir à ces règles-là. Il y en a qui disent, oui, mais moi, je n'ai pas le temps de faire ça avec mes élèves. Écoute, là, je suis déjà en retard de, plusieurs, de deux mois, je n'ai aucun temps consacré à faire de la réflexion éthique avec mes élèves. OK, parfait. Faites-en pas. Qu'est-ce qui va arriver? Bien, vous allez passer plus de temps à gérer les problèmes, les, les problèmes de comportement, à faire de la gestion de classe. Vous allez passer plus de temps à faire ça que, que, de, que, de, que, de, que de faire de l'apprentissage, des vrais apprentissages en classe. Un autre exemple. Je vous donne l'exemple de Patricia Saint-Jacques, une enseignante de la Commission scolaire de la Seigneurie des Mille sur la rive nord de Montréal, et qui, elle, dans son école, permet l'utilisation des, des cellulaires dans sa classe, des téléphones cellulaires dans la classe. Et elle, dans sa classe, elle n'a jamais de problème avec les cellulaires, ou pratiquement jamais, alors qu'elle les permet tous les jours, en tout temps. Mais tous les autres enseignants, je dis en tout temps, il y a des moments où elle peut dire qu'il n'y en a pas, mais ça, c'est clair. Alors que dans, son, dans sa même école, il y a plein d'enseignants qui ont des problèmes avec la gestion des cellulaires. Pourquoi elle n'a pas de problème, alors que ses collègues en ont des problèmes avec les mêmes élèves, là, on s'entend. là. Mais parce qu'avec ses élèves, elle a fait de la réflexion éthique. Ce n'est pas une enseignante d'éthique et juste, c'est une enseignante d'univers social. Merci Patricia Saint-Jacques, oui c'est ça. Exactement, euh, merci Alexandre de nous donner ses, ré, ses, ses coordonnées sur Twitter si vous voulez la retrouver. Patricia, ce qu'elle fait, elle fait de la réflexion avec ses élèves. Elle leur demande, bon, on a des outils. D'abord, elle parle toujours des téléphones des élèves comme un outil, non pas comme un jouet. Elle dit, en classe, c'est un outil, ça peut servir à quoi pour apprendre mieux à l'école? Elle a fait de nommer à les élèves tout ce que ça permet d'apprendre à l'école. Ensuite de ça, elle demande à ses élèves en quoi ça peut nuire aux personnes, aux apprentissages de téléphone cellulaire. Les élèves nomment toutes les choses en quoi ça peut nuire. Et ensuite de ça, elle dit à ses élèves, bien, parfait, quelles sont les règles qu'on peut se donner pour que ça fonctionne bien, qu'on qu puisse les utiliser comme des outils. Alors, les élèves nomment des règles. Là, Ils ont établi des règles et ça fonctionne bien. Des fois, ça, il y a des petites dérives. Qu'est-ce qu'elle fait avec ses élèves? Elle fait juste rappeler la discussion qu'on a eue sur les, pourquoi c'est un outil, à quoi ça sert, pourquoi c'est là, quoi, en quoi ça nous aide, puis en quoi ça peut nous nuire, puis pourquoi on a des règles. Et ça fonctionne à merveille. Il faut dire qu'elle a des petites astuces aussi. Là. Elle, elle a mis des gros, euh, des gros bandes de velcro sur ses bureaux là, pour attacher les cellulaires sur le bureau. Quand l'élève rentre, il, il attache son cellulaire après ça. Et elle dit aux élèves, ça c'est pour la sécurité, votre appareil, ça va éviter qu'il tombe par terre. Donc seulement en sécurité, ben, c'est aussi astucieux parce que... Si un élève veut prendre son cellulaire, ça va faire beaucoup de bruit. détacher cette attache de velcro. <rire> Elle va l'entendre, tout le monde va l'entendre, ce ne sera pas discret. Donc, c'est aussi astucieux un peu. Mais disons que c'est le principe de la réflexion éthique. C'est ça qu'elle a fait. Elle a dit, je gagne, je ne perds jamais de temps à faire de la gestion de classe dans ma classe. On est tout de suite en apprentissage. Les élèves rentrent dans ma classe, ils savent qu'ils ont à faire. Je n'ai jamais à gérer. Les cellulaires sont là dans ma classe. Les élèves savent quand s'en servir, pourquoi s'en servir. Ils ne s'en servent jamais pour des raisons inutiles parce qu'ils savent que c'est un outil et que ça doit servir juste pour l'apprentissage et qui ont des gains à l'utiliser, à, à, à respecter ces règles-là. Et ça fonctionne à merveille. Donc, oui, comme tu dis, prendre du temps, c'est gagner du temps. Oui, tout à fait, Alexandre. Donc, prendre en compte des considérations éthiques, c'est ce que ça peut vouloir dire. Puis, si vous êtes gestionnaire d'une équipe école, dans votre équipe école, faire de la réflexion éthique sur les enjeux auxquels on vit, sur le fait de dire, ben, si vous êtes en contact avec des élèves à la maison, c'est quoi les défis que ça peut poser? Quelle ligne de conduite on se donne? Qu'est-ce qui va nous aider à nous éclairer? Vous êtes témoin d'une situation qui vous paraît problématique. Quel repère on va se donner pour être capable de savoir comment agir face à cette situation-là? Il n'y a pas deux manières, il n'y a pas une seule manière de faire, mais c'est important d'en parler et de faire cette marche de réflexion éthique avec notre équipe école, notre équipe cycle, notre équipe notre, une équipe de direction pour être capable de se donner soi-même des les repères qui vont nous aider à savoir comment agir dans des situations qui pourraient devenir complexes. On est en, en apprentissage à distance, on peut être témoin de choses qui sont parfois troublantes dans ce qui se passe à la maison. Comment aussi mettre en, en, en évidence, euh, comment faire en sorte de bien protéger à la fois notre vie privée, celle de nos élèves, de nos familles, etc. etc. Donc, ce sont des questions importantes à porter, à réfléchir, pour être capable de les mettre en œuvre dans nos, dans nos situations complexes qu'on à vivre présentement. Donc, huitième principe, prendre en compte des considérations éthiques. Euh, pas le huitième, le septième principe. Huitième principe, adapter la durée des rencontres. Alors, si on est en, en apprentissage à distance, ça va être très important d'avoir des, des, des rencontres qui vont être relativement courtes dans le temps. Euh, pourquoi je dis courtes? Parce que des fois, on sous-estime la capacité, des, on surestime parfois la capacité des élèves à, à, à faire preuve d'attention. Là, on est des adultes actuellement, puis on a, on a une un temps d'attention qui peut être limité. C'est pour ça, d'ailleurs, vous avez remarqué que j'ai mis des temps d'arrêt, on enfin, fait un retour sur des parties pour essayer de découper les temps d'apprentissage, vous mettre à l'action, pas toujours en mode écoute, mais vous mettre en mode d'action, ça va aider à faire en sorte que… Courte, ça ne veut pas nécessairement dire que la vidéo elle-même est courte, mais si on est avec des élèves du primaire, premier cycle, deuxième cycle, on ne pourra pas beaucoup dépasser 20 minutes à la fois. Là. Ça va être difficile d'avoir leur attention plus, plus longtemps que ça. Déjà en classe, quand on est avec eux en présence, on a discuté avoir 20 minutes d'attention de leur part. À imaginer à distance, encore plus difficile. Peu d'élèves à la fois, donc moduler le nombre d'élèves. Et ça, c'est même selon l'âge. Puis il y a des gens du secondaire qui me disaient, bien, moi, je suggérais, par exemple, qu'on ait à peu près 20 élèves au secondaire. me Oui, mais moi, j'ai 320 élèves ou j'ai 240 élèves. Si je divise mes groupes en deux, je n'aurai jamais le temps dans une semaine de voir tous mes élèves. mais Peut-être que ça veut dire qu'il faut aussi prendre notre caméra dans notre façon d'organiser nos classes, puis de la tourner, puis voir d'autres manières de faire. Par exemple, est-ce que si on est au premier cycle du secondaire, on a besoin de continuer de voir mes 180, mes, mes 240 ou mes 320 élèves, ou bien si je vais voir toujours les mêmes 20, 25 élèves, que j'accompagne dans toutes les disciplines. Je travaille en, coll en collégialité avec mes autres collègues qui sont spécialistes qui vont préparer des tâches à réaliser et qui vont se rendre disponibles à des, dans des plages horaires dans la journée pour répondre aux questions plus spécifiques disciplinaires. Mais moi, je vais accompagner des élèves au quotidien. Donc, je vais créer une relation de confiance avec eux, euh, soit au quotidien ou deux trois fois par semaine, que je vais, moi, accompagner de façon générale dans leurs apprentissages. Donc, ça peut vouloir dire qu'on a des modèles hybrides, ça peut vouloir dire aussi qu'on va travailler en, en équipe avec nos collègues, par exemple. Ben, Voyez-vous, moi, je fais une visio aujourd'hui, mais je ne suis pas seul. J'ai Alexandre qui m'aide, qui est au clavardage, mais peut-être si on travaille en équipe de deux, on peut travailler à se donner des tâches, des rôles différents. On peut confier des rôles à nos élèves aussi, nous aider, demander à nos élèves. Tu si sais, nos élèves là, qui sont bien forts, qui sont bien rapides, on peut leur demander de... De, de soutenir leur père dans le clavardage, dans des outils collaboratifs, donc de travailler en, de, donc mobiliser, puis ça va peut-être contribuer à leur motivation à eux de se sentir utile, donc travailler différemment, donner des tâches, euh, mo mobiliser les gens, donc euh, puis moduler selon euh, l'âge, selon la durée et le nombre de participants dans nos rencontres. Donc, ça, ça peut s'appliquer aussi en classe, avoir des des activités plus courtes, puis plus modulées. Donc, faire en sorte qu'en classe, si je suis à distance et qu'on ne peut pas se déplacer, qu'on ne peut pas aller ailleurs, bien, ça va être difficile de se concentrer. Donc, peut-être avoir une fréquence d'activité qui permet de après 20 minutes, 30 minutes maximum, je suis dans une autre activité, on passe à une autre activité où il y a un temps, il y a une modulation, il y a un temps d'arrêt pour faire un retour sur ce qui a été fait, puis après ça, on se remet dans une autre tâche. Donc, penser à découper, faire en sorte de donner du temps des temps d'arrêt plus fréquents peut-être à nos élèves pour pouvoir s'adapter à la situation. Donc, huitième principe, adapter la durée des rencontres. Neuvième et dernier principe, faire preuve de flexibilité. Bon, Ça, ça rejoint plusieurs des autres principes hein, qu'on voit qu'il y a là parce qu'être capable de tout mettre ça en œuvre, tout ce que je viens de nommer ensemble, ça demande beaucoup de flexibilité pour nous, mais peut-être aussi pour nos élèves. Comment on peut faire preuve de flexibilité face à nos élèves? D'abord, il y a des choses toutes simples. Je donne trois, trois éléments, mais il y en a beaucoup d'autres qui peuvent travailler sur la flexibilité. Mais offrir des choix. Okay. Offrir des choix, là, ça veut dire quoi? Bien, ça peut vouloir dire que moi j'ai une attente claire sur le résultat de l'apprentissage que je veux, mais sur la manière de le faire, je peux proposer plusieurs alternatives. Ou demander aux élèves, avez-vous vous, vous des, des propositions de faire sur comment le faire? Vous, êtes, vous pouvez proposer des manières de faire la même tâche avec un autre outil, avec une autre façon, dans un ordre différent. Donc, ça, ça veut dire d'offrir des choix à nos élèves. Offrir des modalités variées aussi. Bien, ça peut vouloir dire que, par exemple, bien, vous pouvez être assis à votre bureau, debout. On avait une modalité ça va en dessous de la table de travail pour être capable de se concentrer. Ou encore, bien, on va faire une tâche ça va être quand on va aller à l'extérieur, on va le faire donc à l'extérieur. Trouver différentes modalités qui vont permettre, si vos élèves sont à distance, à la maison, mais peut-être des fois de leur offrir le choix de faire la tâche maintenant ou plus tard, mais de le planifier, de donner, de donner du contrôle à l'apprenant sur le moment de réaliser la tâche, plutôt que de lui imposer un temps précis pour réaliser la tâche, mais de lui donner des, des offrir une variété de modalités, offrir des défis ajustés, ça veut pas nécessairement, dire, ça, ça veut dire offrir par exemple pour une même tâche des attentes différentes puis inviter les élèves à choisir une attente qui est un défi juste à leur taille pour eux tu sais, on parlait tout à l'heure du sentiment d'efficacité personnelle se, se trouver un défi juste donc assez mais pas trop grand donc la, la, la, la, la, la zone proximale de développement de Vygotsky là se rappeler ça mais des fois ça tous mes élèves ne sont pas au même endroit et ce n'est pas le même défi qui va tout le monde les rejoindre. Donc, pour une même tâche, ou un même proposer une variété de défis, je demander aux élèves, aux apprenants, de, de, de se choisir un défi qui est juste à leur taille, à eux, qui va leur permettre de, de relever un vrai défi, mais qui va être accessible pour eux, mais ça peut être une façon d'avoir des défis ajustés. Et ça, c'est vrai. Autant à distance qu'en classe, tous ces éléments-là que je viens de nommer sont vrais, peu importe le contexte dans lequel on est, vont être très, très utiles, très importants. Donc, on vient de faire le tour des neuf principes. Maintenir la relation, prendre soin, ajuster les attentes, donner confiance, cibler les actions, choisir des technologies ou des moyens connus, prendre en compte des considérations éthiques, plutôt prendre en considération des considérations. Prendre en compte des considérations éthiques, voilà. Adapter la durée des rencontres et faire preuve de flexibilité. Donc, ces neuf principes-là, Maintenant, je vous demande, qu'est-ce que vous retenez? On prend le même outil que tout à l'heure, donc je vous invite à utiliser l'outil d'annotation et à venir soit écrire dans le tableau blanc qu'est-ce que vous retenez des neuf principes qu'on vient de voir ensemble. Que retenez-vous de ces neuf principes-là? Ou encore, à nous dire ça dans le clavardage, qu'est-ce que vous retenez des neuf principes qu'on vient de voir ensemble. C'est le temps de vous activer, donc à vos claviers, à vos, euh, à vos étampes, à vos... Euh, à votre clavardage, on y va, c'est parti. Ajuster nos attentes et le temps des activités prévues. Oui, tout à fait. D'autres éléments qui vous viennent par rapport au principe qu'on vient de voir. Alors, je vous laisse le temps d'écrire vos propositions. Je vais prendre une gorgée d'eau pendant ce temps-là. Que mon instinct était bon, Sophie. Ben, bravo, félicitations si tu avais déjà beaucoup, beaucoup de ces éléments-là dans, dans, dans tes pratiques. Très bon lien entre RAI en classe et RAI dans l'enseignement à distance. Merci, merci beaucoup. S'adapter avec bienveillance et gros bon sens. Ben oui, hein, c'est sûr qu'il y a une partie de, de ça qui est du gros bon sens. Oui, tout à fait. Mais comme me disait déjà quelqu'un dans un, dans un atelier... Ce n'est pas tout le monde qui a le même gros bon sens. Ça, c'est beau le bon sens, mais des fois, ce n'est pas tout le monde qui ne le comprend pas de la même façon. Partir du plus simple au plus complexe, Chantal. Oui, tout à fait. L'importance de l'entente de groupe et faire preuve d'adaptabilité. Oui, intéressant, Joanne, merci. Marc, planifier les apprentissages en fonction de la situation. Oui, s'adapter à la situation. Donc, les apprentissages doivent être tenir compte de ça. Tout à fait, Marc. Euh, tenir compte des, différents, euh, des différentes réalités, le Wi-Fi, tout ça, tenir compte de ça à la maison, effectivement, que le lien affectif avec chaque élève est primordial à garder tout à fait. Beaucoup de choses. J'aime beaucoup l'idée de donner confiance, de prendre en compte des, oups, des considérations éthiques. Excusez-moi, je vais juste annuler. Je suis désolé, je voulais faire quelque chose, je me suis trompé. Euh, des considérations éthiques. Oui, tout à fait, merci. Faire preuve d'ouverture d'esprit euh, face à tous les changements et les nouveautés. Absolument, tout à fait. Très intéressant. Euh, je vais euh, Démarches réflexives. Oui, hein, être en démarche ré réflexive. Vraiment très important aussi, très utile. Je vais retourner au clavardage, voir ce que vous écrivez. Euh, euh, impliquer les élèves. Oui, tout à fait impliquer les élèves. L'importance de la relation enseignant-élève, tenir compte des capacités des élèves à réfléchir. Oui, hein, nos élèves sont capables de réflexion beaucoup plus que des fois on le croit. On n'a pas nécessairement besoin de tout leur dire quoi faire. Ils savent très bien, si on les met en mode réflexion, ils sont souvent capables de nous proposer des éléments là, très, euh, très, très faciles. Très intéressant à amener à notre réflexion. Prendre le temps pour chaque chose, mais le lien est primordial, tout d'abord en vrai ou en numérique ou numériquement. Tout à fait. Donc, prendre des, prendre des considérations donc, de relation avec nos élèves, vraiment, vraiment très, très important. D'impliquer les élèves, comme tu le rappelles, Marc, aussi. Vraiment, vraiment très important. Le lien affectif avec chaque élève est primordial à garder, que ce soit l'élève à, à distance ou en classe. Absolument. Euh, ajuster les attentes, effectivement, on ne pourra pas enseigner autant d'éléments qu'en présentiel ou, que, ou même dans le contexte de retour en classe à deux, à deux mètres, dans un contexte qui peut être déstabilisant pour plusieurs apprenants, plusieurs élèves. Ce n'est pas sûr qu'on va être capable de réaliser tous les mêmes apprentissages. Donc, euh, euh, grand défi. Et on a vu les concepts théoriques. On est maintenant rendu à se mettre en action ensemble, tout le monde, dans la dernière partie. On va prendre quelques minutes. Je vous invite à choisir un des documents qui est là. Ce n'est pas vraiment important quel document vous prenez. Moi, j'ai fait plusieurs groupes parce que j'ai donné l'atelier plusieurs fois et on a plusieurs personnes qui ont participé, qui étaient parfois j'avais jusqu'à 180 participants dans un même atelier. Alors, j'avais plusieurs groupes pour éviter que euh, dans un document collaboratif, ce soit difficile. Alors, je vous invite à choisir un des groupes qui est là, euh, qui est le plus proche de votre réalité. Dans chacun de ces groupes-là, on vous demande de, la, de relever le défi suivant en tenant compte des différents concepts théoriques qu'on vient de voir, le fonctionnement du cerveau, les dimensions socio-affectives et les neuf principes. On vous invite à proposer des actions à poser selon les différents acteurs de l'éducation en vue d'assurer, à distance ou en présence, un maintien des apprentissages de tous les élèves. Donc, je vous invite à aller remplir cette tâche-là dans, dans un des documents qui est là. Donc, pour ceux qui connaissent moins les appellations, le presco, ça va, premier, deuxième, troisième cycle du primaire, l'adaptation scolaire au primaire, les professionnels ou le personnel non enseignant au primaire, le premier, deuxième cycle du secondaire, l'adaptation scolaire au secondaire, les, les, les personnels non enseignants au secondaire, la formation générale des adultes, la formation professionnelle, les gestionnaires scolaires ou tout autre professionnel, qu'on peut retrouver en éducation. Excusez, je, je suis les CPI, les conseillers pédagogiques ou tout autre professionnel qu'on retrouve en éducation. Je, je vous invite donc à prendre le temps d'aller dans un des documents. On se donne 4-5 minutes, après ça, on revient ensemble, Inès, à la conclusion à faire avec vous après. Donc, je vous remercie d'aller de, de, de de, de, dans un des documents, de cliquer sur un des liens si vous avez accès à la présentation. Euh, peut-être Alexandre va vous donner le lien vers la, la diapo qui a tous les liens, là, qui, qui est là, si vous n'avez pas accès à ça présentement. Ça va vous permettre d'aller vers le, le document collaboratif qui est plus proche de, de votre réalité, de, de ce que vous vous travaillez présentement. Donc, Alexandre, est-ce que tu as accès à ça ou tu l'avais déjà partagé puis je ne l'ai pas vu? Peut-être, euh, c'est ça. Euh, je vais remettre la, la présentation. Je n'ai pas le, le lien de la slide, je ne parviens pas, mais je vais mettre le lien pour la, la présentation aussi. OK. Donc, le lien vers la présentation, vous allez à la diapo autour de 50 kics. Vous allez retrouver le, la diapo avec tous les liens pour être capable de remplir la tâche. On se donne encore euh, 3-4 minutes, puis après ça, on revient ensemble. On vous laisse travailler. Sinon, bien, vous pouvez faire ce défi-là après l'atelier également. Vous pourrez aller euh, proposer des, des éléments dans un de ces tableaux-là. Sinon, bien, vous pouvez aller au moins observer ce que les autres ont fait jusqu'à maintenant. Proposer des idées de comment transférer ce qu'on a appris. J'avais des participants au sommet du numérique, au sommet à la COPS qui ont participé, qui ont mis. Et dans les, le même atelier que j'ai offert la semaine passée, euh, l'idée qu'il y a à retenir de tout ça, c'est de faire preuve, dans le fond, de, de prendre le temps en équipe. Ce n'est pas seul qu'on va réussir à relever ces défis-là. C'est important qu'on travaille ça en équipe école parce que si on travaille ça euh, euh, seul dans son coin, on n'arrivera pas à relever le défi. C'est en se mettant ensemble, collectivement, en réflexion qu'on va arriver à relever le défi que, que de l'isolement, du confinement ou du déconfinement, que ce soit l'apprentissage à distance ou que ce soit l'enseignement en classe à deux mètres de distance, on a besoin de mettre en commun, de relever le défi collectivement. On ne peut pas faire ça tout seul, chacun. Ce n'est pas une personne qui, elle, va avoir l'idée de génie. C'est l'intelligence collective qui va nous permettre de relever ce défi-là tout le monde ensemble. Donc, très important de travailler ensemble. Si vous voulez une copie de la présentation, vous pouvez cliquer, vous pouvez avoir le lien... Euh, soutenir C pour soutenir monurl.ca soutenir C, Alexandre va vous donner le lien. C'est une présentation Google présentation donc ça vous permet de vous créer votre propre copie dans votre compte Google et de réutiliser la présentation si vous voulez avec vos collègues, avec vos pairs ou dans d'autres contextes. C'est libre de droit, vous pouvez donc la réutiliser sans problème. Je vous invite également commentaire remarque. Je vais y revenir tout à l'heure. Avant d'aller, je vais vous proposer, Alexandre va vous donner un lien vers le formulaire d'appréciation. Donc, euh, tr c'est très utile si vous prenez le temps de remplir le formulaire pour nous. Ça nous donne la rétroaction. Donc, vous avez le lien. Alexandre va vous donner le lien vers euh, euh, le, le formulaire de rétroaction. Merci, Alexandre. Très, très généreux, très gentil. Et aussi, euh, si jamais vous avez participé aujourd'hui, que vous souhaitez avoir un badge, un badge euh, de reconnaissance de votre participation. Bien, vous pouvez euh, obtenir un badge pour l'atelier d'aujourd'hui en allant sur euh, le site Campus Récit. Vous avez donc cette diapo-là, si vous avez téléchargé la, la diapo -raman. vous allez avoir toutes les instructions dans cette diapo-ci pour obtenir votre badge. Donc, allez sur Campus Récit, vous connectez. Une fois que vous êtes connecté, bien, vous allez dans la partie des événements, le rendez-vous virtuel du printemps et vous pouvez vous inscrire, vous cliquez sur « M'inscrire » Une fois que vous avez euh, quitté sur « M'inscrire », bien, vous pouvez, excusez, vous pouvez euh, cliquer sur l'atelier « Neuf principes » qui est en bas, en, que vous voyez en bas là, en bas de l'écran. « Neuf principes pour soutenir l'apprentissage à distance » et vous, vous dépliez la page et là, vous cliquez sur le lien de demander un badge de participation. Ça va vous amener dans une autre page du site où vous, on vous demande, pour obtenir la page, de simplement euh, déposer un travail, ajouter un travail. Le, le travail, ce n'est pas très compliqué, c'est juste de résumer en quelques mots ce que vous avez retenu de, de l'apprentissage. La, de une fois que vous aurez fait ça, bien, quelques jours après, vous devriez obtenir un badge qui va vous donner cette validation si vous en avez besoin, par exemple, pour votre travail. Vous voulez remettre ça à votre patron, montrer que vous avez bien participé, c'est une façon de faire. Donc, euh, je vous invite, euh, s'il y en a qui ont des commentaires, des questions, c'est le bon moment encore. Vous pouvez soit l'écrire dans le clavardage ou, comme tout à l'heure, vous avez, on a fait, vous pouvez utiliser l'outil d'annotation pour venir écrire un commentaire dans le, le, le tableau qui est devant vous. Je euh, ne vous pas, c'est libre à vous je, vous, je vous permets de le faire. Sinon, bien, si vous avez, on a fait le tour pour vous. Bien, merci d'avoir été là, merci d'avoir été présente et présent avec nous euh, tout, euh, tout cet après-midi. Euh, je vous souhaite... Ben oui, Alexandre. On veut savoir comment on peut réécouter la formation. OK. La formation, bien, en fait, la, la, la session d'aujourd'hui, elle est enregistrée. Donc, je vais avoir une vidéo à la fin. Normalement, je devrais avoir la vidéo. Et on va, dans quelques jours, pouvoir la déposer sur le, la chaîne YouTube du Récit. Et donc, elle va être ajoutée comme lien dans la page qui vous permettait d'accéder ici à la session d'aujourd'hui. Donc, si vous allez sur le site du Récit, dans les rendez-vous printaniens, sous l'atelier Neuf principes, vous allez avoir le lien vers la vidéo qui va vous permettre de la réécouter ou de la partager avec des collègues. Donc, ça va. Euh, D'autres questions, commentaires? N'hésitez pas, c'est le bon moment. Que pensez-vous du rôle de l'orthopédagogue et des autres professionnels dans, ce, dans le contexte actuel? Kim Audrey, là, tu nous parles de, dans le contexte du déconfinement ou de l'enseignement à distance. Peut-être que tu peux prendre le, le micro et euh, préciser ta question qui est montrée. Oui, bonjour. En fait, euh, je parlais vraiment dans les deux contextes là, là où l'orthopédagogue ou d'autres professionnels vont probablement avoir à travailler dans les deux modalités, donc autant en présentiel qu'à distance. Je me demandais si vous aviez euh, déjà réfléchi là, à ces rôles-là dans le contexte actuel. Bien, pour répondre à ta question, euh, euh, je te dirais que, écoute, moi, je ne veux pas dire aux gens quoi faire. Premièrement, ce n'est pas mon rôle de dire aux gens quoi faire. Je pense que c'est important de réfléchir à partir de ces principes-là en équipe école pour dire quel rôle peut jouer qui dans ça. Mais euh, c'est sûr que le ministre de l'Éducation au Québec a dit que le retour à l'école, une des raisons du retour à l'école, c'était principalement pour permettre à nos élèves qui ont des difficultés d'apprentissage de les soutenir, de les aider. Et dans nos écoles, les personnes qui s'occupent au premier chapitre des élèves en difficulté, ce sont les orthopédagogues. Alors, pour moi, ça m'apparaît primordial qu'on puisse, dans l'organisation du travail, s'assurer que toute leur énergie est consacrée en priorité à ces élèves-là, que ce soit à l'école ou que ce soit en classe. C'est sûr que là, il est arrivé, par exemple, au Québec, la CNESST a mis des conditions parfois qui sont interprétées différemment d'une école à l'autre. Entre autres, dans certaines écoles, on dit que les élèves ne peuvent pas sortir de la classe, mais c'est difficile de faire de la rééducation avec un élève dans la classe quand il est avec ses autres pères, même si je m'approche de lui et que j'ai de l'équipement de protection. Est-ce que c'est vraiment une condition gagnante? Est-ce que c'est la seule façon d'interpréter, on dit, de limiter au Sauf si c'est essentiel. Est-ce que de faire de la rééducation avec un élève, c'est essentiel ben, je pense que oui, moi, je penserais que c'est essentiel. Puis donc, ça voudrait dire que dans certains cas, on a des élèves qu'on aurait besoin de sortir pour des sous-groupes. C'est sûr que c'est exigeant, là, parce que ça veut dire qu'il faut prévoir de la désinfection du local avant, après, de des mesures, de, donc prévoir peut-être pas une période du heure mais des périodes de 45 minutes pour donner des, pans, des temps de désinfection d'adaptation. Puis à distance, mais c'est sûr que si on a des élèves qui restent à la maison, si on est capable avec les parents de planifier des temps de visio, c'est ça qui est le plus payant. parce que au téléphone, on peut prendre contact, mais ça devient parfois très difficile pour les témoignages que j'ai eus de, de parents, d'enseignants qui appellent à la maison. Mais Ça devient difficile parce que là, ça devient harcelant. Un appel, ce n'est pas toujours un moment, un rendez-vous précis et ça vient déranger la routine. Alors que si on préfixe un temps dans l'horaire, voici, telle heure, je vais être disponible. On se donne un rendez-vous, on vient. On est en visio, en visio aussi, une rétroaction avec deux, trois élèves. La conjointe est orthopédagogue et, et elle a fait ça, avec, elle a fait des livres. Là, je vous parlais des petits livres qu'elle a fait, elle a inventé des petits livres. Elle les a envoyés aux parents à la maison en version PDF ou en version papier. Et là, elle était en visio avec les élèves et elle faisait de la lecture interactive avec eux directement à deux, trois, un, deux ou trois élèves en même temps, avec à l'aide d'un outil visio tout simple. Et c'était vraiment très efficace, Puis ça, donnait, ça permet, d en, entre autres, de faire beaucoup d'encouragement, de valoriser les pratiques, de dire bravo, c'est ça, ah, t'es donc bien bonne, ben bon, ah, t'es donc bien appréciée, ça va donc bien ton affaire, t'as pas perdu, t'es aussi bonne, t'es aussi bon que t'étais avant qu'on se qu'on, quand on s'est vu la dernière fois. Donc, faire ces éléments-là de courtes séances, avec des rendez-vous, Offrir des plages horaires aussi, tu sais, au, au lieu de dire « toi, c'est telle heure, tel jour », mais de dire « je vais reprendre la même animation pour des groupes de besoins, je la reprends trois fois dans la semaine, à tel moment, j'envoie l'horaire, je demande aux parents de s'inscrire, de choisir un moment. » Pas juste de dire au hasard, de, de choisir un moment, de s'inscrire. Ça engage plus que si on dit « viens si ça vous adonne » parce que là, il risque de jamais venir, il y a des familles qu'on qu ne verra jamais. Trouver des façons de motiver, d'engager, de donner le goût sans que ça devienne comme trop de la pression indu sur la famille, sur les parents. C'est de trouver ce juste équilibre-là. Je pense que ça peut être des solutions qui peuvent aider. Mais je pense que ce qui est important, c'est qu'on donne le temps et qu'on qu permette à nos professionnels de consacrer toutes leurs énergies à ces élèves-là et qu'on les libère de toute autre tâche connexe. Parce que je pense que si on veut aider nos élèves en difficulté, on a absolument besoin de fournir des contextes euh, à nos spécialistes qui peuvent aider ces élèves en difficulté. Puis c est, c est, malheureusement, dans nos écoles actuellement, la, tout ce que je parlais sur la gestion des émotions au début, là, c'est pas été beaucoup fait. On s'est beaucoup concentré sur la logistique, l'organisation. Et là, il y a parfois, des gens qui se font beaucoup de pression pour avoir leur contexte idéal et qui ont oublié. De prendre soin des élèves, de nos élèves en difficulté. Ce qui fait que parfois, on a vu des organisations où tous les adultes sont confortables dans l'affaire, mais ça ne veut pas dire que les élèves le sont nécessairement. Et on a peut-être besoin de se questionner, à savoir, OK, euh, je comprends qu'on est insécure, je comprends, mais là, on a vécu des choses, on se stabilise un peu. Est-ce qu'on peut se demander, est-ce qu'on répond à nos besoins en difficulté? Puis, si on ne répond pas bien, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Qu'est-ce qu'on peut changer dans la situation? Même si on a mis en place des mécanismes, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut revoir, qu'on peut faire autrement? pour répondre à ces besoins-là, ça me paraît primordial parce que ces élèves-là, si on ne fait pas ce qu'il faut maintenant en septembre, ça va être catastrophique les impacts pour eux. Donc, c'est important. La question que tu poses est vraiment importante. C'est délicat parce qu'on ne peut pas dire aux gens « voici ce que tu dois faire », mais c'est important de réfléchir en équipe école. Puis là, je te dirais que le principe, le principe 5, c'est lui qui pourrait être le plus éclairant en équipe école, de regarder le portrait, dresser ensemble le portrait de la réalité de nos élèves en fonction des conditions d'apprentissage dans lesquelles ils sont placés, puis de leur niveau de difficulté d'apprentissage, puis de combiner ça ensemble, puis de cibler c'est qui nos plus à risque, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour eux autres, puis comment on peut consacrer plus d'énergie concentrée, parce que c'est ça la RAI, hein, c'est ça que ça dit, tu connais sûrement ça très bien, donc travailler avec ça, ça peut être très éclairant, mais l'adapter au contexte, pas l'apprendre comme elle est habituellement, l'adapter à la situation actuelle, de, de, de, de, de, de s'assurer que ce qu'on va faire va vraiment répondre à nos besoins de nos élèves les plus vulnérables. Merci beaucoup pour la réponse. Ça me fait plaisir. Je ne suis pas un spécialiste des de difficultés d'apprentissage. J'ai une grande sensibilité là, de, depuis longtemps, depuis toujours. Puis en plus, ma conjointe est orthopédagogue. Ça m'aide à avoir une compréhension plus claire de ces enjeux-là. Vous avez fait un bon choix. <rire> oui, <rire> assurément, oui, tout, tout à fait. Bien, merci merci pour ta question. Très appréciée. Kim, c'est quoi ton prénom? Kim, Kim, Audrey. Audrey. Kim Audrey. Audrey. Merci, Kim Audrey.